à la manette enfin moi j'avais joué sur xbox donc je sais plus enfin sur xbox oui clairement. on verra c'est pas reconnu merveilleux on peut pas choisir la langue ah d'accord machin oui on voulait toucher à la résolution alors salut Si c'est un écran il hein il a une flèche dans la résolution qui permet de défiler pour avoir le 1920 Incroyable, merci Est-ce que ça change quoi Incroyable Nous avons un technicien sur le coup Le budget de Sauce-Suprême Ah le budget de Sauce-Suprême, <rire> alors c'est ça qu'on aime Euh, pas merci pour la suggestion. <rire> <rire> J'espère que vous allez bien. <rire> Salut les Je m'amuse déjà. Ah ouais. t'es tellement blanc. Mais je <rire> suis trop blanc. Bon, je peux disparaître d'un coup. <rire> J'espère que vous appréciez ce stream Mass Effect. <rire> bah, on a pas dit qu'on jouait. Hein. On a juste dit on vous montre. Non, on vous montre Mass Effect. La, la promesse est tenue, j'ai envie de dire. D'accord. Bon, on va relancer. non. Alors, au Technicien, est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce qu'est en train de se passer, s'il te plaît La résolution du jeu est trop grande, et on peut pas la... peut pas revenir en arrière. <rire> on va faire tous les Mass Effect. Parce que j'avais commencé Mass Effect, il y a un moment, j'avais fait genre 10 heures sur le premier Mass Effect, et j'ai abandonné parce que, euh, que j'étais occupée dans la vie. Et je me suis dit, c'est quand même une saga qui est un peu incontournable, et j'aimerais bien la faire. Et je suis en compagnie de mon meilleur ami, que certains connaissent ici, Cartel Radical. Bonjour Cartel. Ah bah bonjour. Qui lui connaît très bien Mass Effect. Je l'ai refait récemment. Il l'a refait récemment. Les trois. Est-ce que vous allez faire Andromeda aussi Oui, c'est prévu. Ah, je ne l'ai jamais fait, ça serait bien. Eh ben on le fera ensemble. Mmh, Salut Farg. Là. Donc euh, voilà, on est parti. Bienvenue dans la base de données de l'Alliance. Requête d'informations classifiée. Petite bière là, pour se détendre du moment de stress. Bière. Yeah. Oh, yeah. Merci Alors, je sais pas pourquoi il n'y a pas la leur box, mais merci. <rire> Alors, on va devoir jouer au clavier souris. Ben, en, en vrai, ça va, ça joue, ça joue correct en clavier. Connexion Vous sécurisée en clavier. clavier. Connexion sécurisée confirmée. Est-ce que tu te sens rivaliser avec une meuf qui les a fait 24 fois Ah j'ai pas dit que j'ai rivalisé, j'ai juste dit que je les avais refait récemment. Et en tout j'ai dû le faire juste 3 fois euh, entièrement. On va se personnaliser la gueule, c'est d'accord Mais je l'appelle Shepard moi, Shepard Shepard, ça vous va ben, Bien sûr. <rire> Comment de chez Shepard Shepard C'est juste le 2 que j'ai joué énormément, je crois une vingtaine de fois. C'est juste le 1 j'ai dû jouer juste deux fois. Avertissement, données corrompues. Ah bon Bon, ça commence bien. Encore un problème technique. Dis donc C'est vrai, hein <rire> Ça suffit, le problème vous technique. Veuillez reconstituer votre profil. Confirmez votre historique pré-militaire. Alors, quand on est stellaire, apparemment, nos parents étaient tous deux militaires de l'Alliance. On sait pas c'est quoi l'Alliance, mais bon. Vous avez passé une enfance euh... itinérante... Entourée... Pas de spoil. Pas de spoil dans le chat où je vous frappe Si on demande des explications, vous pouvez, mais sinon, non. Vous avez passé une enfance itinérante au gré de leurs mutations. Jamais plus de quelques années à bord du même vaisseau ou de la même station. À l'âge de 18 ans, vous avez suivi les traces de vos parents en vous engageant dans l'armée. Voilà. Je pense pas qu'on a les DLC. Colon. Alors, ça déjà, ça donne pas envie. Non <rire> vous êtes né sur Mandoir. Une petite colonie située à la frontière de la Travée de l'Athique. On n'a aucune idée de quoi il parle. Alors que vous aviez 16 ans, des esclavagistes ont attaqué votre planète d'origine, massacrant votre famille et vos amis. Vous avez été sauvés par une patrouille de l'Alliance et vous, vous êtes engagé dans l'armée quelques années plus tard. Terrienne, vous êtes une orpheline... Ah, ça c'est Edgy. Vous sentez que... On va prendre ça. Euh... Je sais, j'arrive pas à lire le chat, donc si tu peux. Oui, dire. oui, non, mais euh, je te laisse lire pour le moment. Vous êtes une orpheline qui a grandi dans les rues des vastes mégalopoles de la Terre. Vous avez fui la délinquance et l'influence néfaste des gangs mafieux en vous engageant dans l'armée à l'âge de 18 ans. C'est moi <rire> C'est toi. Euh... C'est moi je, On va prendre Terrienne, on est d'accord. Oui, ça me correspond. Terienne, c'est pas mal. C'est moins militaire que les deux autres, déjà. Ouais, déjà, oui. Moi, je suis contre la militarisation. Nous sommes un stream anti-militariste. Euh, et pourtant, <rire> on va en rencontrer. Ouais, je sais. Ça de dans le stylet. stylé. Euh, non, j'ai pas lu les bouquins, Farg. Confirmez votre profil psychologique. On a un profil psychologique Donc, on a rescapé durant votre service, l'une de vos missions s'est transformée en cauchemar. <rire> Faut que j'arrête de parler comme ça. Cauchemar. Un cauchemar Face à une situation quasi désespérée, vous avez. Je vais arrêter. Vous avez dû résister à des traumatismes <rire> physiques et psychologiques qui auraient brisé le commandement des mortels. <rire> Tandis que vos coéquipiers mouraient l'un après l'autre, vous seuls en avez réchappé. Guerrière. À la fin de. Mmh. J'aime bien ça parce que c'est Edgy aussi. T'es rescapé, t'es brisé. Es, genre. es max Payne mais en mieux. Je pense que la dernière va te plaire aussi. J'aime bien impitoyable. Ouais. Ouais, Héros de guerre. Alors, ah, Troller, si tu continues, je te jure, je te bâme. Qu'est-ce qu'il a fait, Troller Je sais pas, il fait des petits. Ah non, pas de. Ça dépend comment tu veux être moralement, gentille, neutre ou méchante. Charles, elle est impitoyable de ouf. Ça me fait plaisir. Merci. Au début de votre carrière militaire, vous vous êtes trouvé face à un ennemi disposant d'une écrasante supériorité numérique. Vous avez pourtant sauvé vos coéquipiers et vaincu l'ennemi au péril de votre vie et au mépris des probabilités. Votre courage Incroyable. et votre héroïsme vous ont valu les plus hautes distinctions de l'alliance. <rire> c'est beaucoup trop... T'es pas si en retard que ça. Balkan U.S. Oh, Francis est sur le stream. des trucs, à l'heure. C'est moi, ouais. ouais le point. thème que je passionne, c'est <rire> chambre noire. Stop. Impitoyable, votre carrière militaire n'a jamais été motivée que par un seul impératif accomplir, la, accomplir mission. la mission. On vous dit froide, calculatrice et brutale, ce qui attire la méfiance de vos coéquipiers. Mais lorsque l'échec n'est pas permis, c'est toujours à vous que l'armée fait appel. Ça, c'est envie de ouf. Hein. J'hésite. J'hésite entre rescapé <rire> et impitoyable. Qu'est-ce que vous me dites, le, le chat Le Twitch chat Le chat la meuf orpheline, trop bien. Oui, rapide. oui, ça mais commence ouais. tout juste. Mais c'est moi. J'hésite entre rescapé et impitoyable. Vous Alors t'as pris Terrienne à la base. Impitoyable, il crie tous impitoyable. Charles, impitoyable. Est-ce que t'as envie de faire impitoyable On te dira rien. Merci Xelenos, c'est ton personnage. C'est un bon réflexe. Bah en vrai oui, mais c'est pour ça que moi je dis rien en fait. Mais là, elle a demandé. Là j'ai demandé parce que j'hésite. Rescapé, une pour rescapé, beaucoup d'impitoyables. d'impitoyable. Il y a beaucoup d'impitoyables On va prendre votre spécialisation militaire. Le soldat est un spécialiste du combat, particulièrement efficace en première ligne. Il dispose d'une santé accrue et peut maîtriser tous les types d'armes. Il commence avec la capacité de porter une armure médium et peut spécialiser dans les armures lourdes. Mmh. Ingénieur. L'ingénieur est un technologue averti. A l'aide de son omnitech holographique, il peut décrypter les systèmes de sécurité, réparer ou accessoirement merde. Adepte. « L'adepte est un spécialiste des pouvoirs biotiques. Grâce à ses implants évolutifs, il peut utiliser des pouvoirs biotiques qui lui permettent de déplacer ou projeter des objets, protéger ses coéquipiers et neutraliser ou détruire ses ennemis. L'adepte ne, ne peut porter qu'une armure légère et ne peut recevoir de formation en armement que pour les pistolets. »« Pistolet. »« Franc-tireur. Le franc-tireur conjugue capacité offensive et technologique pour se spécialiser dans les tactiques d'élimination ou de neutralisation à longue portée. » Il sait utiliser l'Omnitech, mais maîtrise bien mieux le décryptage et l'attaque que la guérison. Euh, oui, c'est un action RPG, euh, Mass Effect. Bah ben non, moi aussi je découvre, enfin je découvre, j'ai pas joué 10 heures, mais... Euh, ok. Le front tireur s'est manié les fusils de précision... Ah oh là là, la flèche. <rire> sentinelle. La sentinelle allie pouvoir biotique et maîtrise technique. Elle utilise ses capacités biotiques et curatives dans un rôle de soutien. Alors ça c'est un support en fait. Mais peut aussi s'en prendre à l'ennemi, à l'aide de puissantes attaques technologiques ou bio biotiques. Elle est en revanche limitée. Moi j'aime bien les tanks plutôt. Le porte-étendard est un guerrier biotique qui allie armes et pouvoirs biotiques pour abattre ses ennemis. Il est particulièrement dangereux en combat rapproché. Le porte-étendard maîtrise fusil à pompe et pistolet et peut se spécialiser dans les armures médias. J'hésite. Enfin, soldat, tout simplement. Un porte-étendard. Ou une sentinelle. Une sentinelle, ouais. <coughs> Qu'est-ce qui me correspond euh, Soldat, c'est très tanky de ouf. Ouais. Et tu peux, euh, Franchement, au niveau des gars, Soldat, ça fait, la, ça fait le café. Euh, Porte-étendard aussi, c'est euh, tank. Et Sentinelle, oui, tu t'auras un peu de support. D'ailleurs, c'est que dans le 1 où tu auras autant de support, je pense. Soldat, facile et polyvalente. Ok. Mais j'ai pas envie d'être polyvalente, moi. Donc c'est la dernière fois qu'on choisit pour toi. C'est tellement mieux quand t'es confronté à tes propres choix. Oui, en mais vrai, là, oui, là, là, oui. là je le suis, tu vois. Parce que les trois, elles nous parlent. Donc, euh, écoutez. Je vous bas. Ouais, pourquoi Pour les pouvoirs biotiques. Je sais pas, pas c'est quoi <rire> Mais ça a l'air mystique. Ça a l'air mystique, mais ça se trouve, c'est de la merde. Les non, c'est au cœur du jeu, les pouvoirs biotiques. C'est comme les armes, c'est aussi des armes en elles-mêmes. C'est les pouvoirs qu'ont qu les individus, et il y a des... Mais Ça je crois pas. que tout le monde parce que les, les autres cons, ils ont spoilé sur le... plus ou moins, sur le, que... sur le tchan, et ils ont dit « Ah, Portée Tender, c'est trop bien et tout », donc on va pas prendre porté Tender parce que vous m'avez emmerdé. En fait, c'est pas... Va... c'est pas... Euh, oui, c'est... c'est pas la meilleure classe, en fait, c'est juste qu'il y en a mais beaucoup en fait, qui oui. l'ont joué dessus, en fait. Ouais, et bah écoutez, on va choisir entre Sentinelle. auras un peu des deux avec Sentinelle. Non, faut pas les écouter, en plus. Oui, c'est ce oui, que j'avais dit, hein. porté Tender, c'est... Euh, c'est pas LA classe. Oui, ça change en fonction des opus, ouais. Ouais, et ben on va commencer à confirmer faciale. Reconstitution de profil terminée. Si on peut votre identification, c'est le nom du stream. Genre, il est déjà en train d'insulter les gens de cons sans aucun... chill. Mais ouais, mais les gens ont été stupides. Non, c'est pour ça, pas de spoil, mais aucun. Structure du visage, alors déjà, on n'est pas blanche. Tu veux une tête dure. <rire> oui, il y a le codex, mais je pense pas qu'on va y aller souvent. Sauf s'il y a des éléments vraiment. Euh, que, On voit que euh, qu là, elle a la cicatrices là, non Que Charles veut, euh, veut ah, explorer. Ouais. sur le sourcil, c'est bien. Mais c'est pas assez. Moi, je veux être une balle à genre comme ça, c'est bien. Bon, texture texture des cheveux, ça pique, oui. Le premier opus, ouais. Oh ouais, c'est... Ah bah Non, non. On va, on va voir le visage creux, tu vois. Il est en l'eau, là, le mais Je sais pas. En vrai, moi, je me suis toujours souvenu que les cheveux du lin étaient dégueulasses. Préminence des joues. Mais non, mais on est creuse. On a de grandes... Non, des <rire> Orientation des oreilles, bon, ça, on... <rire> Creusé par son enfance difficile <rire> on, a de, on a de gros yeux Ah oui ouais. <rire> <rire> okay. Mais euh, à l'époque c'était beau mais le jeu n'est pas, pas spécialement boche en fait Genre il a bien vieilli euh, Toujours étonné de ces gens Ah ouais <rire> Ah ouais t'as dit ah ça Ah ouais c'est mort Non non non on est, on est pas contente. On oh, les yeux violets, parce qu'on est, on est dans... LG. Oui, il y a les modes, oui. oui. Après, il y a un très bon mode graphique qui améliore les textures pour celles qui y jouer mais qui supportent pas les textures. Franchement, je m'en tape, moi, donc, euh, peu importe. Du monde, ça tourne... Moi, pour les premières fois, j'aime bien juste tourner sur le jeu Vanilla, quoi. Ah ouais, genre... Ah ouais, là, c'est euh... vraiment genre... Euh... Okay. Une bouche non, ça, ça va galant quand même pour le hein. Il est quand même <rire> vieux le jeu en vrai. Pourquoi tu ris toi Elle fait une bouche. Ah, comme ça, j'aime bien. On va pas avoir une bouche. <rire> Elle est vraiment pas contente. Hein. Non mais attendez, on va pas... Elle a quand même une grande bouche. La... Vous connaissez la blague de la grenouille avec la grande bouche Non, je Je vais pas la faire. Elle est bien comme ça. Ouais, pas grand chose. <rire> la meuf, c'est des motos. <rire> Ok. Il y a moyen que ça soit un poil moins éclairé la salle pour la cam. On peut fermer On peut fermer les rideaux. Mais à l'époque, c'était pas mal, bah oui. C'est trop... Quoi Non, c'est Mais non, elle est bien, là le je... retour sur la caméra. Non, c'est mieux. C'est mieux. Elle va s'adapter. Là, on est un peu vert. Mais ça va aller. Ouais. Ok, pilosité Wesh Les cheveux Ah, trop bien Alors cheveux, je Cheveux raser, j'adore, moi, c'est... Tu peux tourner le... Mais non, on peut pas c'est de la merde euh, non normalement tu peux. Ouais genre cliquer sur Genre si tu cliques sur le personnage. Ah oui Voilà Oui là on voit bien nos têtes, oui. Mais on pourra pas plus. Elle a de gros yeux quand même, hein J'aime bien. Oui non mais ça c'est très bien. J'aime beaucoup. Je euh... <rire> veux qu'elle passe peur ça. Tu l'as un peu adouci là oui, oui, on va lui trouver des sourcils méchants, t'inquiète. T'en rebaisse sa tête. Au milieu, là <rire> Au pas. milieu. J'arrive pas <rire> Mets ta tête au milieu, meuf <rire> Grosse phase de gameplay. <rire> il y avait ceux d'un. De... J'aime bien, là. Ouais, là, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a Si vous pouvez, quoi oui, oui, on, on pouvait... Euh, au moment de ça, c'est terminé en version femme fa... Elle est bien, je trouve. Elle, met... elle a eu elle a une vie de merde, hein, je vous, vous rappelle. Non, non, c'est très bien. On va la maquiller. Est-ce qu'elle va avoir du blush Je crois qu'il c'est pas terrible au niveau de blush, mais c'est vrai. On va pas avoir de blush parce que... Voilà. Oh edgy. Ah Allez, on peut être Edgy de ouf. Edgy. Mais évidemment qu'on va la mettre Edgy. Edgy. Oui oui c'est une très bonne chose qu'elle ressemble à Terminator. G, ben ouais, on est là pour être. Oh Il oui, faut pas l'emmerder. Hein. T'as bien <rire> un but de truc quoi. <rire> Moi c'est bon là. Tu l'emmerdes je... pas, tu lui parles pas. Putain, elle a les yeux exorbités tu sais, genre. <rire> Reconstitution. Là voilà. Mais là. <rire> ben, c'est un support, figurez-vous. Là tu euh, tu t'écartes. Vous allez voir parfait pour botter le cul d'allié. Mais euh, disons que ferrure Alors c'est Shepherd Shepard, elle est terrienne c'est une rescapée et c'est une sentinelle. C'est très bon. Moi ça me va comme ça. Identification confirmée. Alors, on met quoi en difficulté de combat Là, c'est toi qui non, connais Normal. normal. Ouais, Déjà que le 1 le est assez dur. Aide à donc... la visée. Oui. Talent du commando. Oui. Tu peux, tu je peux, je peux je tu... Elle est méchante, vraiment méchante, elle Alors, tu parles du personnage ou de moi Les deux. Elle est ok renne, toutes les shepherds sont ok de toute façon. Euh, on met les sous-titres. Je vais faire des cauchemars cette nuit. Oh, peu. mais LD, arrête un peu. Si peu. On peut. accepte, c'est bon Bien sûr. Vous vous entendu entendu ça, je peux, euh, revenir dessus. Ah, c'est beau, hein Et Shepard Né sur Terre, mais aucun lien de parenté connu. Et Shepard Et Shepard Et elle, sur Terre. elle a grandi dans la rue, seule. Elle a vu toute son unité mourir sous ses yeux à accuser. Ce genre de choses, ça vous poursuit toute une vie. Tous les soldats ont leurs cicatrices. Shepard est une survivante.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 En 2148, des explorateurs découvrirent sur Mars les vestiges d'une ancienne civilisation de spationautes. Ces artefacts mystérieux offraient soudainement à l'espèce humaine de nouvelles technologies prodigieuses qui mettaient l'espace lointain à sa portée. À la base de cette technologie, une force capable de modifier le continuum espace-temps. Une force qui a changé à jamais le dessin de l'humanité. C'est ce pas grave. <rire> C'est le jeu. Bonne musique. Ouais, moi aussi. Elle euh, a casse a... la gorge. Casse la gorge, j'ai joué pendant 10 heures. la séquence de transmission. Oui, c'était il y a un moment oh. où elle a joué 10 heures. Connexion établie, calcul de la masse de transit et de la destination. En tout cas, il n'est pas joué par le Non, est opérationnel. Normalement, ah c'est le marketing. Le Joker, le le le oui, les Joker et Boyce par euh, qui est... les ou en qui est pas le même univers. <rire> non, mais euh, Charles, euh, Charles se souvient pas spécialement non, euh, de, se de se pas sa dire. partie. Ouais, la musique est cool. Les sons, je ça quand on sera de nouveau. Euh... Quand on pourra y accéder. Passage du relais dans 3, 2, 1... C'est tellement Battlestar Galactica. Hein. Repulseur OK, navigation OK, puis thermique interne activé, système opérationnel, déviation juste sous la barre des 1500 clics. Pas mal. Votre capitaine Oula. sera satisfait. Je déteste ce type. On va le niquer, Nilus. Attends, il vient de faire un compliment. Bah. On y va. Donc tu le détestes, c'est bien ça Tu parles d'un compliment Je viens juste d'atteindre une cible de la taille d'une tête d'épingle depuis l'autre bout de la galaxie et il trouve ça pas mal. Non, c'est le Oh, et Vous puis, pouvez je prendre suis Joker. Hein. Parano, mais ça me rend nerveux d'avoir un spectre à bord. Waouh, le gars Pas t'es vraiment parano. Le conseil a participé au financement de ce projet, et ils envoient quelqu'un le surveiller conseil. leur investissement. Je ne vois pas le problème. Ouais, ça, c'est la version officielle. Mais cette mission, je la sens mal. Non, Simon, ça marche. On fait avec la, la souris. souris. Ah, d'accord. Ah, c'est pas grave. Ça suffit. Vous êtes des soldats. Comportez-vous comme tels. Bim. Désolé, commandant. Joker, au justement. rapport.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 On va voir, mais on risque de devoir relancer le jeu, non Vous avez entendu, comment Moi, personnellement, euh, est-ce que ça dérange vraiment les graphismes Mais Enfin, euh, c'est un... Alors, euh, on est chez père, donc on va dire... Ah bon, il est en colère Il n'avait pas l'air content. Il doit y avoir un problème. En même temps, il est toujours comme ça quand il me parle. Bah, je peux comprendre. Tiens donc, comme c'est étrange. Alors, on va faire un truc déjà. Vous connaissez, vous savez comment qu'on fait C'est qu'on va baisser la sensibilité. Dites-moi qu'on peut le faire. Qu Est-ce qu'on peut le faire Si on peut pas changer Ah la non, il y avait pas un truc, genre un mode pour pouvoir euh, changer la sensibilité des. Ouah. Parce que je crois que tu peux pas le faire directement. Dites-moi le chat, il me semblait pas. Dites-nous le chat Il me semblait que t'étais obligé de passer par un autre truc. Non, on te voit pas, attends, regarde. Comme ça on va te voir. C'est qui Anderson Non, répondez pas. C est, c est non, non, c'est pour ça. On l'a entendu parler de toute manière. Oui oui sur console on pouvait absolument pas. Vous n'avez rien vu. Bon et eh bah ben, écoutez. Aucune idée, je joue à la manette, oui, merci ferrure. <rire> C'est ce qu'on voulait faire, mais là on demande si euh... Ferrure. Navigation machin machin machin. Bon et eh bah ben, écoutez, euh... mais ça, ça, souris, euh, Je vais changer les DPI directement. Ça change là Ouais, vite fait. Attends, il a du copier sur 0 pourquoi C'est pas dans les paramètres de gameplay. On était sur gameplay, non Pas du tout Non, on n'a pas été sur. Ok, bon on peut aller voir. Je vais vite. Non, il n'y a rien. <rire> bon écoutez, pas grave. Euh, le jeu il nous donnait des consignes. Sur zéro, moi, Mais c'est bizarre des de ne pas pouvoir jouer à la manette Ouais, je suis, je, suis, je suis déçue. Je suis choqué okay, et déçu. vrai que t'as souri. Oui, on l'a fait, j'ai déjà changé d'épée. On regardera pour la prochaine fois Ouais, là, ça, non mais ça manette. devrait aller là, c'est pas, pas trop vénère. alors on avait dit qu'on va changer le son aussi. <coughs> le alors. son, il vous dérange toujours en fait Parce que c'était peut-être la cinématique, mais il faut ça... On va, on va baisser les bruitages et je pense qu'on va augmenter les dialogues. La musique là, elle me semble bien. C'est peut-être la cinématique, ça réhausse toujours. Ouais, je pense. Ça vous va comme ça Bon, vous nous direz. Hein. Le son, ça va là. Les graphismes, je pense. Ah oui, les graphismes. On met tout en élevé Effet de particules, c'est pas vrai, vu le jeu. Je sais pas, hein. Qu'est-ce que vous voulez mettre en plus Après, il y a filtrage graphique. graphique. Alors, ça veut, ça veut dire quoi Anisotrope Directionnel Ça veut dire quoi directionnel Je sais pas, on va pas tout peut pas faire des trucs simples. Effet de là, particules aussi, on peut changer. C'est où les effets de particules Après, si ça rend plus, euh, plus long les chargements. Euh. Bon, c'est Mass Effect, après, je pense que. Un isotrope c'est mieux, d'accord. Tout ce qui est en bas c'est toujours le mieux, ok. On va partir de ce principe. On applique tout et si le jeu il bug, c'est de votre faute. Ombre dynamique, on me dit. Ombre dynamique Faut de répéter tout ce qu'on me le voit. Le motion. Le... Motion ouais, oh, ouais, je suis d'accord, ça va me donne une motion sickness. Oui, en plus c'est pas très bien, Le jeu est bien normalement, tu peux mettre en élevé... Ouais, et puis j'ai une très bonne carte graphique en vrai. C'est pas pour me la péter, mais... Non, moi, je parle en tant que personne qui a un PC de merde, surtout pour ça, en fait. Moi, je vais augmenter un truc. Comme ça, quel endroit il va être content C'est un spectacle, ils <coughs> toujours un mission. Parlez un pour vous et parlez-appuyez sur E. Euh, ok. Je sauter. Comment, on t'y balle Oh Nice <rire> Trouvez la meilleure touche, déjà. Bonjour Oh là Félicitations, commandant. On dirait que tout s'est bien passé. <rire> vous descendez voir le capitaine J'ai entendu une dispute On va faire gaspiller. par. dirait que vous ne faites pas confiance à Moi, ça me sert à rien. Désolé, commandant. Je discutais seulement avec Adams en bas aux machines. il oui, y a personne. C'est mieux. Il faut reconnaître qu'il y a quelque chose d'étrange dans cette mission. Tout l'équipage le sent. Vous pensez que l'état-major nous cache quelque chose Si tout ce qu'on a à faire, c'est tester le système furtif, pourquoi est-ce que le capitaine Anderson dirige la mission Sans parler de Nilus Les Spectres sont des espions d'élite. Qu'est-ce qu'un espion turien viendrait faire dans un vol d'essai Ça ne colle pas. Fais ton boulot, tu sais. Genre, le racisme, c'est nous. Une... Ferme-la. Vous savez ce que vous avez besoin de savoir, Presley. Et bim. Contentez-vous d'obéir aux ordres qu'on vous donne. Dans ta cabine. Bien compris, voilà. Remonte plus ta face. Faut je quoi, là allez c'est qui qu peut Ken qu Une meuf Début, à début du jeu. Ridicule. Salut A votre avis, commandant, on va rester longtemps sur Eden Prime. Moi, je veux de Après, de je vais vraie. être pénible, mais la cam est sur les dialogues en haut à droite. <coughs> Peut-être la bouger en haut. L'action signifie généralement pas les dialogues. que je me retrouve à rafistoler des On membres de l'équipage à l'infirmerie. Bonjour, bonjour. Seul un fou ou un idiot recherche les combats caporal. Pardon, commandant, mais j'en peux plus d'attendre sans rien faire. C'est la première fois que je participe à une mission avec un spectre. Que savez-vous des spectres Seulement ce que j'en ai entendu dire, les agents spectre travaillent directement pour le conseil de la Citadelle. On va régler le problème Ils de la carte. Ils opèrent cave. généralement seuls ou en petit groupe. Mais les spectres n'ont aucun pouvoir officiel. C'est surtout une organisation de l'ombre chargée de protéger la stabilité de la galaxie. La protéger à tout prix C'est ça qui Calme-toi Au-dessus <rire> des lois pourquoi est-ce qu'il n'y a pas du... Mais c'est ce personnage. Oh, ouais, a généralement des races à tout prix ...comme les thuriens. Ça fait des années que nous Café. essayons de faire accepter un humain dans leur rang sans résultat jusqu'ici. Hé, hey, commandant Vous seriez pas mais mal... calme-toi Ils sont toujours lâchés dans des merdiers pas possibles, avec des chances de survie quasi nulles Et Mais c'est qui, lui Mais je sais pas quoi. Ah ouais, vous... mais calme-toi. 50 marines sont morts là-bas, Jenkins. Hey, Bim, rentre dans ta cabine, toi eh, aussi. suis isolé, commandant... C'est quoi ces gens oser, là hein. Je respecte tout ce que vous avez fait sur place. Comme Des barres se double la Inutile de ressasser le passé, commandant. Vous aviez besoin d'autre chose Non mais dégagez mon soulier. Le capitaine m'attend. <rire> ah, <non. rire> C'est ah. ça, le capitaine m'attend. J'adore <rire> les trucs dans ma SFX, ça coupe toujours. Bye. <rire> bon alors, vous voulez qu'on modifie la que C'est trop grand Blou blou blou. Euh, dites directement s'il y a d'autres choses à changer, on reviendra pas après. Et voilà, bah vous nous voyez plus et je, je ferai rien d'autre parce que ça me stresse que la caméra soit en haut, tu vois. Mmh. Non mais tu fais comme tu Genre, le sens en fait. Voilà, on va se mettre en petit comme ça et vous vous démerdez. Ça vous va Et il se prend un TG, ouais, il se prend un gros TG. Ok, juste. Qui est appréciable. Bon, ça a l'air d'être bien la caméra, c'est parfait. Et bah voilà, et bah n'hésitez pas à donner sur le Tipeee. <rire> <rire> Je peux vous aider, commandant J'ai des questions Il y a une ou deux que j'aimerais. Tout aussi excessif, tout le monde est excessif dans Je vous l'ai dit, trop de choses ne collent pas dans cette mission. Alors, de quoi tu parles Vas-y, dis-moi tout. Allez, tout le monde sur le spectre, apparemment ça, personne ne le kiffe. Allez ah. voilà. les... De manière générale, cette famille, mon grand-père a participé à la guerre du premier contact. Il a perdu beaucoup d'amis. Est-ce qu a... est que tu de vas de plus poser plus des plus questions sur sa part Mais laisse-moi Mais c'était il y a longtemps Voilà allez. C'est bon Vous Toi aussi dans ta, ta cabine. cabine Nilus pour ça. Non, bien ah sûr. Non, je vais bien dans ta cabine. d'avoir mon spectre à bord. Oh là là, mais qu c'est qu quoi ces gens-là Racistes Racistes raciste. Nous sommes un vaisseau de l'Alliance, l'armée humaine. Mais contrairement à nous, Nilus n'a pas de compte à rendre au capitaine. Les spectres opèrent en dehors de la hiérarchie. Et ils ne viennent pas juste pour observer des vols d'essai. Nilus a l'air de s'attendre à de l'action, ça ne me plaît pas. Ah, je vais lui, re lui redire. Vous savez ce que vous avez besoin de savoir, Presley. ça fait deux fois que je le dis, -vous en 10, 10 minutes. peut-être comprendre à un moment qu'il a eu... Compris, oui, voilà. Bien compris, commandant, bah ouais. Tu comprends, mais Dégage. tu restes toujours à rien foutre, hein. Allez, c'est parti. Je sais pas où on va. On va aller voir Joker. Oups, pardon. Ah merde, c'est ce que je veux faire, désolé. Oui, on a perdu un équipe. Oui, attends, le capitaine vous attend dans la salle des transmissions, commandant. Oui, attends, je vais te parler. Le capitaine vous attend dans la salle des transmissions, okay. commandant. Mais arrête de tuer ton équipe. Oh, mais tu <rire> Comment on fait pour arrêter Fin du jeu. Euh. R Non, ça. Un... Pardon Je voulais juste que tu obéisses. <rire> là, tu vas te mettre au boulot maintenant. Comment on fait pour quitter le mode combat euh, Moi, je crois que c'était R. C'est peut-être dans les nouveaux là, je sais plus. Quelqu'un sait Oh, c'est bon, bon tout bon. va bien. C'est bon. C'est juste moi. Je... C'est où la salle de transmission euh, Va dans le. T'as une petite map pour t'indiquer où c'est. Tu vois là, à droite En le bas le à droite. Point Il faut que tu reviennes. Non, c'est la flèche. Ok. C'est toi le point. Sinon, t'allais continuer jusqu'au bout <rire> du vaisseau. Euh... Okay. On va aller Et voir. en fait, là, tu vas dans le renforcement. Ok, ouais, ouais c'est là. Tant <rire> t'as réussi à te blesser dans le vaisseau. Bah, ça arrive à tout le monde. Bah, évidemment, mais je lui ai dit, je me blesse partout. Ah, mais on est en Normandie! C'est chez, chez moi! On est tout à fait en Normandie. Une partie de chez moi, parce que je viens d'ici et d'ailleurs, comme nous le dit la chanson de Yic Noah. Commandant Shepard, vous êtes seul? Tant mieux. Euh, je veux le ken. Je dois vous parler. D'accord. Me parler What de quoi? Eden Prime, cette planète sur laquelle nous nous rendons, on dit que c'est un monde magnifique. Je suis un soldat, pas un touriste. Et bim! Eden Prime est bien plus qu'une simple destination touristique, Shepard. Mm.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 La galaxie recèle bien des dangers Shepard, l'alliance est-elle prête à y faire face. Je crois qu'il est temps de dire la vérité au commandant. Cette mission est bien plus qu'un simple vol d'essai. Alors nous on est Shepard, on va dire, mais qu'en se passe-t-il Je peux espérer un briefing, capitaine On le dit pas comme moi, mais... Nous mère. organisons un ramassage non, sur Eden Prime. C'est pour ça que le système furtif devait être opérationnel. Mais ramassez quoi là Quel est le colis, capitaine Une équipe de recherche sur Eden Prime a déterré une sorte de proté d'origine protéine. Tu veux savoir Non. Euh, ok, on va, on va dire le. Pareil. Je croyais que les protéines avaient disparu il y a 58 ans. Mmh. Leur héritage existe toujours.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 Cette découverte pourrait avoir des répercussions sur toutes les races de l'espace concilien. Euh... Mais pourquoi le dire au Conseil Pourquoi on n'a pas gardé la balise pour nous Les humains n'ont pas la meilleure des réputations. Des connard. Les connards Vos espèces vous trouvent égoïstes, voire dangereux. Ça presque trop imprévisible, ouais. trop indépendant. En partageant la balise, nous améliorerons nos relations avec le Conseil. Sans compter que nous avons besoin de leur expertise scientifique. Ils en connaissent plus que nous sur les protéins. La balise n'est pas la seule raison de ma présence ici, Shepard. Nilus veut vous voir à l'heure, commandant. Il est là pour vous évaluer. Euh, Pourquoi encore Depuis quand on a des comptes à rendre au spectre Vous êtes suffisamment intelligente pour savoir comment marchent les choses. Bon, Anderson, c'est quoi L'Alliance soutient réponse. ça depuis longtemps. L'humanité veut jouer un plus grand rôle dans la politique interstellaire.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 C'est pour le bien de l'Alliance. Non, non, non, c'est juste que et je ce me transmets, c'est tout. Non, c'est sympa toi, qu'il y a des commandants. Nos amis sont équipés pendant quelque temps. En oh, VO, c'est quoi, quoi Ghost vous serez responsable quoi de Aucune de... idée, Ghost. parce que j'ai pas joué au oh. VO. Récupérez la balise et rapportez-la sur le vaisseau au plus vite. Nilus vous accompagnera en tant qu'observateur. Je trouve moins stylé ces ghosts, d'ailleurs. Je trouve moins stylé quoi Ghost Ouais, ouais, ouais. Euh, bah non, bah, je m'en fiche en fait. Je veux juste taper des jambes, à peu J'attends vos ordres, capitaine. En VO, c'est spectre. Appréciable. Capitaine, on a un problème. Quel problème c'est très stylé. Euh... Transmission d'Eden Prime, chef. Faut que vous voyez ça. Basculez-la sur écran. Attends Ok. Prenez les meilleures caméras quoi, on est futur. Ça existe à élever. On a une composition, je répète. Piou piou la baguette. baguette. <rire> <'est pas> bon. <rire> oh des mes... okay, repli, Replie, replie, replie la page. En gros ce serait Salut lui comme on exprime de quelqu'un ou faire ou que d'elle Ouais mais c'est ça. ouais <rire> Arrête là. Après ça plus rien. Après ça plus rien. Retour arrière. Oh, l œil l œil elle est encore là, Audriel J'aime trop avoir des nouvelles meufs sur mon stream. Sois, moi ma pas copine. Ça, elle est où. Mon ami. Situation oh. Nous sommes à 17 minutes capitaine. Aucun autre vaisseau de l'Alliance dans le système. Ouais. Joker. C'est quoi cette merde là Je crois que les choses se compliquent. Une petite équipe d'intervention passera plus facilement inaperçue. C'est notre meilleure chance de récupérer la balise. Préparez-vous et retrouvez-moi le... dans la cale. C'est Super Smash Bros, le truc, en fait. Prévenez <rire> aussi Alenco et Jenkins. On va débloquer un personnage. Ça, on va débloquer le, Walu le Waluigi <rire> qui a été laissé tomber. Enfin. Alors... Alors pour précision, même quand Charles dit c'est quoi ça, c'est pas pour avoir des spikes. Ouais. C'est juste un réflexe. Quelqu'un a creusé de sacrés trous par ici, capitaine. De sacrés trous capitaine. Pour cette mission inutile de faire dans la finesse, commandant. Débarquez et vous foncez directement dans les couilles. Et les survivants, capitaine L'aide aux non, survivants l est un objectif secondaire. Notre priorité, wow. c'est la balise. On approche de C'est chaud de Là, on rentre dans la guéguerre. Dans Smash Bros. Vous êtes avec nous je travaille mieux en solo. Bam! Bam! Il est jean! Oh là là! Il bah, en coup. même temps, Les il est de euh, tout en rouge. La, la, la marque de l'Egypte. On n'entend rien! <rire> Fermez <rire> la porte! On approche de la zone de débarquement bêta. Ça nous a fait comme ça? Oh, <rire> et bêta descend de la plateforme! <rire> À gros à gros, je suis un spec, je combat tout seul. <rire> Moi, je l'aime bien. Bon, va bah où Allez, venez, on va par là. C'est joli ici. On voit rien. on ne sont pas la, la morte. Restez sur vos gardes, commandant. Ouais. Ça pourrait est... euh, juste là. Merci. Non, de ah, j'ai perdu live. C'est un Ouchiwa. À cause des conneries que j'ai faites. On va où T'inquiète. Alors faut faut suivre la map tu m'as dit. Là Mais il non, y aura pas, pas d'objectif. Là tu peux continuer sur les sur le terrain. Ok. Mais bon sang qu'est-ce que c'est Mais bon sang des poches de gaz. Vous en faites pas, elles vont pas vous sauter dessus. Faut Pas ah que tu fonces dessus. C'est vrai okay. ok. On peut sauter Oula, ouais. Ça fait des choses. C'est quoi oh, y a ça du... ton menu euh, tout ton menu. Et toi t'es en bas. On voit pas le bas. <rire> Donc du coup en gros là tu auras le pistolet, d'accord Ouais. T'as le fusil d'assaut ici, le fusil à pompe et normalement là c'est le fusil de précision. D'accord. Comment je les sélectionne Du coup tu peux aller avec euh, la flèche. C'est pas avec la flèche pour... Euh... Bah, c'est Si c'est ça. En gros tu as la souris là. Ouais. Et tu peux aller cliquer là pour toute et, et tu fais ça. Tu me conseilles quoi comme arme euh, Pour le début essaye de te faire la main sur toutes les armes, tu verras celles qui te plaisent le plus en fait. Ça dépend de ta sensibilité de jeu. J'aime bien le fusil à pompe. Le fusil à pompe peut être pratique, après tu devras ah, t'adapter de toute parce manière. C'est pas mon truc. Ouais. Bah ben non, alors. Mais tu peux avoir euh, une spécialisation, je crois, à partir moment. Donc voilà, là, tu peux essayer. Donc normalement, je crois que... Attends, c'était pourquoi toi C'était le pistolet. Mais je vais oh, être Anna. Oui, non. Alors ça sera que pour le pistolet, pour le moment. Bon, on va prendre le pistolet, hein. Après, Après, tu... on verra plus tard. Oui. Et t'as aussi l'équipement de tes... Euh... Des poches de gaz. De tes équipiers. Dessus. Ouais. Mais on est mis de l'œuf parce que je me suis blessée dans le... C'est pas zones... très grave, t'inquiète. Elle a Sentinelle, donc du coup j'avais oublié, mais oui c'est pistolet. Il y a combien de meufs ici Manifestez-vous Je veux toutes vous voir là. <rire> Les mains levées. Les mains levées, hop, hop. merde, ah on se tiré dessus. Bah le sniper est jouable hein, dans ma tête hein. là. Pourquoi c'est censé C'est mes potes ou pas On sait rien en fait. Ceux à côté là, oui. Ouais, en face, va. non. Mais crève Putain, mais vas-y, c'est quoi ça Non, c'est une J'ai pas un cum qui est mort, là, déjà Ok. Oui, il est mort. C'était dans cinématique. Cliquez sur un talent pour dépenser des points et améliorer cette capacité. Les meufs lavent la main, elles sont là. <rire> Alors Yaki, qui Salut Crystal Moi on fufu, fufu, salut Wiseworld Qui es-tu Viens nous rejoindre J'aime toutes les meufs. Si c'est rouge c'est pas des potes, si c'est bleu c'est des potes. Nice. Oui Ferrure il est tout le temps là, Ferrure, c'est devenu un ami de ma famille. Salut à Jacasse Est-ce que t'as es une meuf Si t'as si pas une meuf, je t'aime quand même. Euh, on va <rire> prendre Intimidation. Ça c'est pour les choix de dialogue. Et il marque aussi les prix, j'avais oublié. Mais j'ai envie d'être support pour, un, pour une fois, parce que généralement, je joue des gros tanks. De toute façon, tu, tu devras faire un peu des deux. Hein. Tu peux pas être juste support. dans... Hein. Ouais, ouais, okay. j'imagine. J'imagine bien. C'est quoi cette barrière Créer un champ radiéner qui renforce vos boucliers cinétiques, de toute façon, une grande concentration. De... Ça, c'est un des pouvoirs biotiques, par exemple. Bah ben, ça me va bien. C'est bon Chère l'intimidation direct, bah <rire> c'est roleplay hein <rire> Mais je veux un personnage intimidant, C'est tout J'en suis un ah, C'est une meuf aussi Pied bienvenue Il y a plein de meufs, c'est cool Dégagez les mecs cool. Je plaisante, je tu besoin de tuer. Oui, oui, venez Venez, oui <rire> <rire> voilà. Alors, c'est bon là Ok, hé, hey, je vais pas bien là, je vais crever au premier niveau Vas-y, je veux le soigner, mais comment on fait. Ah, maintenant, commandant Ok Rentre dans ton menu... Le menu de combat, et normalement, tu as le soin qui est quelque part. Est ça. Non, c'est ça. Non, non, le barrière. Barrière. Les premiers secours, ils sont où Donc, tu as tes pouvoirs, tu as ta liste des armes et tu as ta liste de pouvoirs juste au-dessus, hein, tu vois Ouais, tu ouais, je vois ça. Mis sur le... Les le... Premiers secours. Euh, je sais plus comment l'activer Est-ce que quelqu'un sait 700 heures de jeu sur la trilogie, première fois que je vois les compétences le en sentinel je crois que je suis une bonne soldate. Nice. Bah, contente si je peux te faire découvrir des trucs. Euh, okay. Écoutez, on n'a pas les premiers secours, donc on va mourir. Si, mais je sais pas où ils sont. Est-ce que quelqu'un. Ah, est-ce que tu peux cliquer sur euh, le. Tu sais, t'as un truc avec 5, si tu quittes le menu. Non, tu peux pas. 5. T'as une touche. On fait voir dans ton... On va voir dans les touches F. Si t'as pas changé. Merci. Merci Et comment on sélectionne quelqu'un Pour le, le soigner aussi Non, ça se fait automatiquement toute l'équipe. Ah, le, le 5 c'est parce que c'est pour te dire en fait sur combien il t'en reste. Ok, nice. Vous assurez, merci. Alors, on va aller soigner lui, peut-être oh, Oui. Ben bah non merde, il est mort dead. Le, me... yes, le, le mec, mec, mec est, est dead Le mec est dead Ça l'a transpercé Non, euh... je pourrais pas que vous aurez ce que je le non, non, euh... oh, Il se soigne auto tes potes. Ben bah, nice, bah, ça c'est grand garçon. Nous veillerons à ce qu'il soit enterré avec les honneurs, mais pour le moment, il faut qu'on se concentre sur la mission. T'as vu, je suis juste mmh. ah, bah, sévère, ça, mais juste. Sais. Ouais, pareil, sur euh, Xbox 360. Alors, où qu'on va Tu peux continuer. Ton petit chemin. Une belle terre. Le chemin, on a. Contact des pieds, merde! Bon, bon. Je suis tombé sur un charnier, Shepard! Ah. Dans le pas de rechargement, cadavres. par contre, t'as une barre en fait ça qui se remplit petit à petit. On retrouve sur le site de en fouille. fait, plus tu tires, plus la jauge va s'augmenter à un moment elle va surchauffer. Et Il faudra tout attendre. Oui. C'est des modules d'armes et de trucs. Tu peux. Pour te montrer comment ça s'utilise, tu peux aller sur ton menu, je pense. Pas celui-ci, tu as un autre menu normalement pour ton équipement. C'est I peut-être Ouais. Et en gros, là, tu auras toutes les armes que tu as. Ouais. Bon, pour le moment, tu peux pas en changer. Et ici, tu sais, tu as deux petites cases et c'est pour mettre les modules que tu as trouvés. Un capteur de combat. Certains ennemis utilisent des brouilleurs pour neutraliser le radar de votre arme. Bah, on va mettre ça pour le moment, donc ça. Ouais, tu te fais équiper en bas. Tu es à côté de l'univers. Voilà. Et puis c'est bon! Et le deuxième, normalement, t'as un truc. Non, pas sur non, ce non, Après, t'as ouais. des trucs spécifiques par arme, mais on verra ça. Ouais, ouais, ouais. ok. Mais c'est okay, pour te okay. montrer qu'il y a ça, quoi. Oui, le système de mode. Euh... Et Kayden, il a, il a, il a morflé là. Contact ennemi! Oui, <rire> le système de mode est pas. Merde! C'est pas, pas là, la blague. Dégage! Euh... Bah, la blague, la... Je trouve que le crosshair est dégueulasse. Cours le Ashley Je peux te mettre à l'abri, je sais plus c'est quelque chose. Je crois que ça doit être l'espace. Je peux te mets pas à l'abri C'est pour te mettre derrière derrière. Ah, on peut changer aussi. le siège Je crois que ça merci Arnaud. Les meufs, rejoignez le Discord Venez Venez, euh, on veut des meufs. Ah merde La, la meuf est dead ou le mec est dead C'est le mec qui est dead. Bon, on va sauver Ashley. Est-ce qu'un modo peut faire la commande Discord, s'il vous plaît Histoire que <rire> mon pote. Euh, voilà, merci, Balka. Bon, alors, on va tuer les, les méchants Attends. Salut, meuf Voilà. Maître Artilleur Ashley Williams de la 212 e chef. C'est vous le plus haut gradé Vous êtes blessé, Williams. Quelques égratignures, rien de méchant. Je m'en suis bien tiré par rapport aux autres. Nice, t'es une bonne meuf. J'étais en patrouille dans le secteur quand l'attaque a eu lieu. On a essayé d'envoyer un signal de détresse, mais ils avaient coupé nos transmissions. Depuis, j'essaie de survivre. Où se trouve le reste de votre unité On a tenté de foncer vers la balise, mais on est tombé dans une embuscade. Je sais pas si les autres ont... Je crois que je suis la seule survivante. Ce n'est pas votre faute, Williams. Vous ne pouviez rien faire pour les sauver. Oui, chef. On a tenu le oui, pont sans mais au final on s'est fait écraser voilà. par les gates. Avec les meufs. Et on n'a pas vu en dehors du voile depuis près de deux siècles. Qu'est-ce qui les aurait poussés à revenir Ils ont dû être attirés par la balise. Le site de fouille est juste après ce promontoire. Il y a peut-être encore... Ce promontoire Venez avec nous, Williams. On a besoin de cette balise. Bien compris, chef. On a un compte à régler, eux et moi. Incroyable! Allez les meufs badass! Je dédie ce stream à toutes les meufs cool! Qu'est-ce qui se passe? On nouveau pistolet! Tout. On a un nouveau pistolet! On a un nouveau pistolet! Alors. Ah un fusil, a... un fusil à pompe. Mais j'aime bien les fusils tactiques en vrai. J'ai envie d'un fusil de précision. Mais on n'a pas été formé. Hein, tu là déjà? Oui, on... pour le moment. Non. Et qui fait du pistolet, vous je suis en cliquant sur l'icône du pistolet, lequel? Juste à côté du fusil à pompe. T'es dessus. Celui-là? Oui. Ok, double clic. hein ah, et tu peux voir en rouge, c'est des caractéristiques en moins. Ouais. Et en jaune. Mais il y a plus de dégâts. J'aime bien. J'aime bien les dégâts. Plein de gens qui arrivent sur ce Discord. Ah ouais et bah, bah tant mieux. Tant mieux. Venez, ça fait plaisir. Je veux des meufs. Plein de filles. Et on dira du mal des hommes. Alors, on équipe. Isoka is is okay. si Oui, il oui, est équipé. Si, regarde si t'as des modes avec. C'est où déjà tu m'as dit Tu sais, dans les petits carrés. Ah ouais, c'est là. Vide. Bon, t'en as pas. Âme. Et fais voir le deuxième. T'as un truc là. Tu sais, t'as deux icônes. Il y a perforant 1. Mais c'est déjà équipé, apparemment. Non, c'est pas Merci équipé. Merci pour la dédicace, les meufs, pour sauver la galaxie. Exactement. Il est pas équipé celui-ci. Faut toujours ah ouais que tu dises qu'il est équipé. Voilà. Il est perforant maintenant. C'est beau. Ashley, t'as quoi Bon, ils sont bien. Pour le moment, t'as tout. que peux pas. Alors, ah appuyez sur U pour accéder à la cran commando et mettre à... Eh oui, tu peux le faire. On en a encore non Mais ok, le jeu n'en songer. qui dit « Quoi On peut faire Pourquoi la mise en risque Mais évidemment, X. mais écoute, c'est un serveur où certes, tu vois, c'est collectif, mais à la base, c'est moi qui, qui prends les décisions, c'est une meuf <rire> pas contente. Donc, viens, il y a même un salon mixte où on est entre meufs. Derrière le rocher, vous êtes les bien hein, aussi. Au Bonjour, Coca. Moi. Hey, Coca Nice, ça fait plaisir de te voir. Mais moi, j'ai pas envie de me mettre à couvert. Bah en fait, tu seras obligé au bout d'un moment, je Parce que le jeu est pas fait pour rusher d'un coup Il tiennent jamais si c'est bon Vas-y on tourne quoi le se dans un bas et tirer Quand ouais quand t'es à l'abri tu dois rester sous pour zoomer pour que tu restes euh, dessus Ok Okidoki Oui euh le stream a commencé il n'y a pas si longtemps. Eh, petit euh, niveau je, sur Overwatch, hein, s'il vous plaît. C'est faux, ah. pas encore. J'avais peur d'avoir raté le stream. Non non. Ouais. T'as voilà pris un petit niveau aussi déplacée. Eh ben super Des hommes à nous Mais non, non. Ouais, il serait, trompe, il... Si il serait il temps. Wow, wow, wow. Oh, va, sera va, va. Quand que tu finisses le 3. Pour pouvoir ah en non, parler non, ici. Non, voilà. On va avoir le fait... compte. Okay. Vous croyez qu'il y a des survivants Peut-être avec de la chance Ouais, le mec nous avait dit chante Non, chante la balise en premier, les survivants Mais moi, je suis pas, pas de ça. De cette crête, moi, je pense aux ordres. Changement de programme, Shepard. Il y a un petit spatioport droit devant. Pourquoi se donner la peine d'empaler leurs victimes Ça cache quelque chose. Mais non, c'est juste comme ça qu'ils font, c'est tout. Moi, je mange la chair de mes ennemis le petit déjeuner. Hop là Bim! On va où là? On va là, là où le cœur nous guide. C'est beau ce que tu dis. Je sais. Je vais me soigner! F! Elle je Elle me plure! F! <rire> vous pouvez me dire si vous voulez que je me calme mon cul. Mmh, Calme-toi pas le cul. Hein. J'ai encore plus de meufs sur ce stream! Tibécon des Invitez vos copines! Invitez, invitez! Les copines! Ça fera plaisir à Charles! Je retourne en arrière là, c'est pas bien C'est pas là qu'il faut aller Cartel il me dit rien. Ah, mais je dois le jouer moi. Ah non, non, mais dis-moi, j'aime pas tourner en rond. C'est pas bon. Attends, on va aller là. Moi j'ai pas vu d'où tu venais. Attends, là, y'a un truc. C'est bien ça. C'est une armure. C'est la dernière icône. Ouais. Bah, elle est mieux Elle est euh, mieux oui, ouais. on va l'équiper Et fais voir s'il y a un mode dessus. Ah, ça va être très chiant les allers-retours sur les modes toujours pareil, tu sais. Ah oui, c'est là Ouais. T'as un petit mode dernier. Ah merde Vas-y, mets-le C'est bon. Wrong direction, ok. Oui, oui, oui, oui, oui. Alors, pour les gens qui fa nous connaissent pas... la petite carte, hein, de toute manière. C c on bien. va mettre quelque chose au, au point. J'ai de gros problèmes d'orientation, des gros problèmes de mémoire, et des gros problèmes de coordination, ce qui fait que je suis une personne horrible à suivre en stream. Mais non. Si, si. Mais c'est marrant parce que du coup, euh, bah, je sais pas en fait. Vous pouvez vous dire que vous êtes mieux que moi. <rire> c'est pas mal. Après, tu prends la montée là. Oh, attends, on va prendre ça. Et on va se mettre notre petit niveau aussi. T'as un nouveau fusil à pompe, deux nouveaux fusils à ouais, pompe. Ouais, c'est bien, mais là on les utilise pas pour Ouais, mais pour tes coéquipiers. On va faire. Euh, on, va, on va être intimidante. On tu peut peux pas, pas plus. plus. <rire> ok. Puis il vaut mieux de booster. Ailleurs. Oublie, euh, oui euh, oublie pas d'activer tes pouvoirs en truc. Normalement t'as des raccourcis que tu peux mettre. Ah ouais mmh. euh, Du coup, comment on fait pour activer les trucs les techniques Fais le menu de combat. -là, -là tu sais avec les personnages, voilà. Et normalement si tu cliques dessus là, tu peux les glisser en haut, c'est dans les raccourcis si tu touches au. Oh quoi, tu... oui, mais c'est <coughs> chiant bah Sinon es, es obligé de, de repasser à chaque fois Mais sur... Faut que euh... je remind Non, c'était t'es euh, les chiffres. 1, 2, 3, 4. Quoi, 1, 2, 3, 4 Là il est sur combien hein Ah d'accord, ok. okay. Euh, du coup, on va mettre ça sur... Euh... C'est quoi ça Ça, c'est la projection. La projection. Fou, on a mis barrière. Euh... Tu peux <coughs> prendre projection aussi, tu l'as. Hein. Ça coûte rien de <coughs> Ouais, ok. Et après, t'as le premier sabotage. C'est bien ça Oui, oh, oui, prends tout. Hein. Sabotage, on connaît. Hein. Mauvais sens l'orientation peut-être, mais. Alors, qu'est-ce qu qui se passe Le meuf fait aussi master sur Overwatch, hein. C'est gentil. Euh, mauvais sens d'orientation peut-être, mais super du commentaire, donc super streameuse. <rire> Adorable <rire> Avriel, les compliments de meuf je Les meilleurs tout ça. Pour ça que tu. Mais je vais jamais re quit le jeu à moins ah que ça s'appelle Next of the Rabbit. C'est pas, pas. Ce n'est pas le cas. On est bien dans l'ombre là. On est. On est tout bleu dans la caméra. Moi je suis tout blanc. Tout oui. blanc comme Vous avez mangé aujourd'hui Moi j'ai pas mangé encore. Ah il y a des grenades T'as faim Attends on va aller le voir, ça va Oui il va très très bien. Je pensais que c'était un pote Voilà, il a vraiment la gueule d'un pote en plus. Mais je sais pas, attends je juge pas Ah ouais non mais tu peux ne pas juger hein, Tu sais il a un gros truc de viseur rouge. C'est un pote Laissez-les Dégage on fait un petit F. Ah non E, moi c'est pareil. Ces J'avais commandé deux cheese, j'ai eu deux Big Mac. De bah, alors LD en général c'est qu'on <rire> avait en réserve et à la place de donner deux cheese on avait deux Big Mac en réserve donc je l'avais donné. Voilà, petit tips de McDo. Oups. Bon bah je saurais qu'il... maintenant il faut juger sur le physique. <rire> voilà ce que nous apprend Mass CFX. <rire> finalement. Bravo Utilisez les touches de déplacement pour atteindre le noyau central. J'ai pensé pareil, aussi qu'il fallait lancer des grenades pour abrégé leurs souffrances. Mais en fait, oui, c'est à ça qu'on vous servez le... Euh, oui, vous question, vous oublié, mais... Comment on tape au corps à corps dans le jeu, j'ai oublié. Faut faire quoi, là Tu cliques et il faut que tu t'infiltres, en fait, euh, J'ai les... raté. Ouais, t'as compris le principe. Ouais. Tu vas au centre. Mais moi, tu, tu sais, peux je peux pas passer suis... par les Je, je suis super forte. Ouais. Merde <rire> Bien dit. J'allais te dire, je suis super forte. Incroyable. De la musique de Chipzel, là. Oui, oui, oui Euh OK. D'accord, mais je viens de capter... Euh... C'est quoi le jeu Comment il s'appelle le jeu Merde. Tu peux pas passer par les oranges. Je sais, mais en fait j'ai mis une sortie de merde Non mais c'est le jeu qui est merdé. Ok, c'est bon. -ce que... Là-dessus, hein, il a du mal à repérer tes mouvements. On l'ouverture des une gel. Non Oups, pardon. La brutos <rire> Bon, non, c'était Mais elle est en sécurité Ne vous inquiétez pas. On va vous protéger. On va vous protéger. Merci, mais je crois qu'il n'y a plus. Faut plus un... Pour la touche, accord, accord. Il faut des aller des voir plus dans plus le menu. Plus. Perso, j'ai jamais utilisé. Est ok. C'est R Warren, responsable R. du. R. Ouais. Vous savez ce qui est arrivé à la valise Elle a été expédiée au spatioport ce matin. Manuel et moi sommes restés ici pour démonter le. C'est le jeu de la grenouille. Oui, voilà. Oui, ouais, je pensais super exact. Marge marge merci, Maca. tenu suffisamment longtemps pour qu'on puisse se cacher. Ils se sont sacrifiés pour nous sauver. Pouvez faire un petit rappel sur le discours qu'on est Personne C'est la fin de l'humanité. Bientôt, il ne restera plus que des ruines et des cadavres. Ah bah super, bonne ambiance quoi. Il va bien euh... Avez-vous vu Clou? Un le nul non, non. Je l'ai vu. Ben, le prophète Nilus, Nilus Il était ici juste avant l'attaque. C'est impossible. Nilus était avec Non lui. mais il a confondu le mec à sa Il ne pouvait pas être. un mec avec des tentacules. Je suis désolé. Manuel est encore un peu blague. Euh, non, nous n'avons pas vu votre durien. Nous sommes cachés durien. là depuis l'attaque. Au revoir Williams, emmenez-nous au spatioport. Vous n'y pouvez rien. Personne n'y peut rien, ah. la nuit tombe. Oh là là, il est Et bientôt il nous restera tout terme et des boulot cadavres. Boulot. Bon, alors. Oui, vous avez besoin de quelque chose. Non, non. Nous allons vous laisser. Bonne chance, commandant. Bonne chance avec les petits finger guns Il servira Guns. Guns. Euh, bah, Parle au euh, euh, aussi. Non, non, il est fou. Vous perdez votre temps. L'humanité est perdue. Mmh. Notre extinction est inévitable. Faites beaux rêves, Manuel. Les ténèbres arrivent, la fin est proche, l'une ne fait pas. Faites vos rêves. Il n'y a pas eu le son, j'adore. Il a juste donné une droite silencieuse. <rire> la droite du silence. Bah, je sais pas je mais des fois ça vaut vraiment le coup sur tous les dialogues. Mais je suis pas, bah, là, je, je, pas lui dirai, en je lui dirai. Je lui parlant. Cette animation, elle était incroyable. Genre la claque silencieuse, tu sais. Je lui dirai quand il y aura des dialogues. Vous n'avez pas le droit de tabasser les gens comme ça, MD. F12. Bah, euh... <rire> non, mais dis-lui... Euh... Ça prend pas le screen. Euh... C'est... Voilà. Sur bon sur la tête, il ira mieux au réveil. Vous avez sans doute raison. Quand il se réveillera, les médicaments... Oh, là, la meuf a changé <rire> perdu... Notre extinction était nivetable. Au, au revoir. <rire> bon, allez, on s'en va. Viens, Ashley. Ma, ma gossure. On va où, en fait Très loin. Très loin. T'en fais voir vers euh, bon, ta droite. On va aller voir ça. C'est la petit souris. Mmh pistolet, plein de pistolets. Je crois que t'as tout euh, transformé en argent en fait. Ah bon T'as fait convertir en Omnigène. Fuck Attends, Pardon. je crois que c'est c'est l'autre sens. Non Là tu reviens en arrière. Ok, donc il faut, faut pas y aller. Je suis master sur Overwatch. Continuez tout le monde. Prime ne pourra voilà, jamais Mais, soit... mais si, je vais lui en mettre une. On oh, lui parle plus lui. Alors, je vais vous dire quelque chose. À moins que je vous le demande, il y a un délai sur le stream, ce qui fait que lorsque vous me dites derrière Charles, alors que j'ai déjà retrouvé ma position, ça sert à rien. Ah bah c'est notre ami Nulus. Ça Nulus. Nulus. C'est Nulus. Salut tout le monde, salut les to. Ah. Ah tu je vois Je suis méchant. Il y en avait un qui lui ressemblait, l'autre il était raciste, il les a confondus. C'est exactement ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu fais là ah en mission. Le... Il a l'air méchant. Le conseil bon de m'envoyer tes Oh il a une voix de méchant. Ah ouais, ouais. Ouais. Je ne m'attendais pas à trouver des guettes Bonjour, bonjour On est bonjour. dans un beau merdier On est dans un beau merdier Au contraire Ça fait plaisir. Je charge de tout On est 27, bonsoir La capacité de projection repose du les ennemis C'est laquelle que j'ai mise déjà, c'est deux Ouais Là, on 3, va 3, repousser sa oh, Ah, gros ta... gros, je suis pas du tout suspect, ouais C'est beau, hein Très beau c'est beau, c'est beau! C'est moi, bon, mais c'est beau! <rire> Pardon, c'est moi! Bon. Je suis Boum! Tu as fait de sabotage? Je crois que j'ai pas fait Je pense oh, que c'est un passif. Je vais pas m'orienter, bonjour est pas mal. On est où On va prendre les escaliers. Tu marches Ay pendant le combat genre, ils bah... sont où les ennemis <rire> Y'en a pas là, je fais tout de ça. Suite... À... Un Medigel Et bah c'est bien. Et bah c'est bien Je qu'il voit Grussellement se décoller mais tu regardes le sol et la place. Ouais, et bah... Bah euh... elle l'a regardé deux secondes. Elle fait, oh c'est joli C'est beau tu sais mais ouais. on va pas s'attarder dessus. Attends, y'a un, un comme il est mort là. Y'a Y'a quelque chose qui bouge, là, derrière ses quêtes et on est quand même une petite Attendez, de ne, ne tirez pas Je suis ah, y a avec vous. Je suis humain Vous essayez de nous prendre en traître Non, non, je voulais juste me cacher. Pour échapper à ces créatures. Pleutre Je m'appelle Powell. J'ai vu ce qui est arrivé bah, à ce Turien. Hein C'est l'autre qui l'a flingué. Comment ça Quel autre Il y avait deux Turiens. Votre ami et un autre qui l'a appelé sa reine. Ils avaient l'air de se calmer. Je l'avais dit Votre ami a eu l'air de se calmer, il a baissé sa garde. Et ce Saren lui a tué. On est 28! Bonsoir! Heureusement que j'étais à l'abri derrière ces caisses. Et la balise du con? Regarde, il me regarde avec son air de chou. Ah non, il parle même plus. <rire> On nous a informé que la balise est en dans le spatioport. Où est-elle? Sur l'autre plateau. Et là, il a disparu. Ah non, il est là. Je parie que ce type là, ce Saren, c'est là qu'il allait. Il a sauté sur le train de marchandises après avoir refroidi votre ami. Je il sais la refroidi. A il l'a refroidi! Tout est ah. allé de travers depuis qu'on l'a trouvé. D'abord cette saloperie de vaisseau de apparaît, Et ensuite, cette attaque. Tout le monde est mort. Tout le monde. Heureusement que j'étais à l'abri derrière ces caisses, sans quoi j'aurais c'est aussi. Parlez-moi de l'attaque des guettes. Ça a été foudroyant. On avait à peine aperçu le vaisseau qu'on était déjà envahi. Des milliers de guettes partout Partout Ils devaient se trouver dans le vaisseau. Et ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Il est chiant, lui Ah oh bah bien sûr Bon allez, c'est bon, tu sais. Il faut retrouver cette balise avant qu'il ne soit trop tard. On n'a pas le temps, là. Prenez Putain, le train de marcher. C'est ce qu'a fait l'autre Turien. Je peux... Je... je... peux pas rester là. Il Toujours faut que je me casse ici. Toujours à pisse. courir le cul des mecs. Ils ont peur, ça. Bon. Tu vas récupérer des équipements, aussi. T'as appuyé sur peu de pour dire au commando d'avancer Attends, il y a des gens, là. Mets ta petite barrière. C'est quoi, c'est mais il est parti Non mais lui aussi s'est caché Non il est mort Ok Oui Oui pardon Arrêtez <rire> Arrêtez tout de suite Sur la tête, ça fait qui ça pas Non ça c'est les bestroyeurs Non mais en fait tu tapes dans la barrière okay, Enfin dans le truc bah, t'es pas à niveau, il faut que tu... Euh... On va soigner Kayden. Alors... Moi quand j'étais en je... bus... <rire> C'est marrant <normal>. Ouais... <rire> bon, à moment-là, on y ouais. va, et genre franchement... C'est quoi la grenade la, la grenade, le... la, la grenade t'en as plus. Ah merde Là t'auras du mal à les avoir, Il y a le... le truc Eh oui, oui, c'est la surfour, on a compris. Faut que tu utilises le pouvoir de Kaydan dessus. C'est vrai qu'ils ont des pouvoirs fécoïdes. Ah ouais Va dans ta mini. Merde, il est encore mort Et en fait, ils ont aussi des pouvoirs de chaque côté. Kaidan. En fait, il a le surcharge. Ah oui, c'est ça, donc tu. Parce que l'ennemi le... ah, en face, dans la projection, oui. Parce qu'ils ont des boucliers. Et ça les permet de les désactiver. Puisqu'il est mort, là, il pourra pas l'utiliser. Merde Mais Kaydan Et quand tu utilises un des pouvoirs, il faut que tu vises l'ennemi. Ok, mais là, je peux plus rien faire Tu peux le soigner, il faut attendre que ton soin revienne. Ouais, ouais. qu'il donne ce gros nul, ouais. Il est mort où Bah, il est... Il est là pour occuper, Ah bah, si ah il, il est revenu, il faut le mettre à couvert. Grosse phase de jeu où tu vois l'ennemi accroupi qui passe Bon, allez, ça, je suis saoulé, là. Dégage Meurs ah il est en vie donc tu peux utiliser son pouvoir Allez, on utilise ça et on fait le pouvoir de Kéké Désolé, Il l'a utilisé là, non, bien, Il l'a utilisé, Non, il s'appelle mais... pas Keke. Crève Vas-y, dégage Attends, pardon, deux secondes Il va faire bugger Mais il va encore crever, Kaidan, c'est n'a plus jamais Il pas de genre, ça, ça peut pas aider Voilà, attends Vilain <rire> <rire> <rire> Euh, on a plus de dirigène là Euh il t'en reste deux On peut pas utiliser genre un sniper là ça me saoule Tu peux mais je pense pas que tu puisses viser avec Ah ouais C'est quoi pour euh, faire le scope Le chat Putain Kaiden il est encore mort Bon euh, bah le scope ça sert à rien donc on va reprendre notre pistolet Bah je sais pas si puisque tu peux pas utiliser le sniper je crois que tu peux pas viser en, en... vraiment Bon. Euh. Kaidan il est mort. Oui bah. Non non non j'ai déjà utilisé. Salut Karak Bah ouais mais bon en même temps ils sont pas super sympas. Oui oui elle a, elle a tenu euh, le truc mais. Euh... Pardon. Tu peux aussi courir oui. Attends on va soigner HP. C'est quoi pour courir C'est ma. Wouah Mais il va se ah oui, euh. Bon. On va, on l'a réglé. On l'a réglé. Ah bah, je l'ai, elle est morte. Merde. Gros coéquipier. Keda le ouais. Bon, pour le moment, ça va. Ça va, Mes deux potes sont morts, mais à part ça, ça va. C'est pas grave. Y a un kit. <rire> T'as un kit médical. Je sais, je bon, Attends, on va essayer quand même de, de rester nos potes. <rire> Merde. Je fais non. Alors, la meuf est dead. Oui, on est essoufflé. Ashley Ouais, mais on va la sauver. On va la sauver, on va la sauver. C'est bon F Allez hop Merde Non, elle est vraiment morte Non, c'est pas eux pour les relever. Merde, sérieux Ah, mais ça va. Bah écoutez, on pourra bien se passer d'Ashley On peut pas les relever euh, dans. Ça m'étonnerait. Normalement on peut les relever pendant euh, ouais, le combat. Mais euh... hein. Bon là ils sont peut-être morts mais j'ai mort. Mais Mais hein. oh en fait on n'est pas du tout protégé par ces trucs. Bah il faut vraiment. Ah merde se... je suis morte Enfin c'était pas un truc pour se mettre à côté. Ah ouais vitesse. je pensais, je pensais que les caisses ouais, c'était suffisant. Non. Mais peut-être que du coup H ne sera pas morte. Et c'est critique de la mission. Bah c'est pas grave. Alors, Et pas chaque dernière, critique. Regarde. Je sais. Critique critique. Critique critique. Je enfin, un pouvoir spécial pour le faire pendant un combat Ah ouais ça pas... Ok, je me souviens pas de mais ça Mais c'est une sentinelle là, je suis pas censée genre, aider mes... Oui, Excusez-moi Je J'ai utiliser mes potes On va dire qu'on va utiliser ce que lui il sait faire Lui pouvoir, là. on va penser C'est très Moi je l'ai jamais fait non, Je sais pas si c'est possible Aucune idée On va mettre ça Il faut que tu vises l'ennemi avec Ah d'accord, putain c'est hyper relou. Ouais Mais eux ils ont pas de bouclier si lui il en a un c'est ça Non lui il en a enfin ça dépend si tu le vises, je bon, sais je pas. Lui il en a un, mais il l'a déjà utilisé pour eux. Ok d'accord On peut l'utiliser pour l'exemple. Ah, bon, peux... On va utiliser notre barrière Oui. Il y a échec classique, fois, les échecs classiques et les échecs critiques, ouais. Mais tu auras toujours Alors, les échecs critiques vraiment, dans as mes ces... Ouais parce que là j'avais... C'était pas si critique. Non mais mes potes ils étaient tous mortes <rire> Alors on va se calmer. Oui il est dur le... le... Non, mais me rassurez pas, hein, je commence, hein, c'est pas grave d'être Là, il faut vraiment te mettre à couvert, appuyez sur espace, ce sera plus facile. Il veut pas me faire Comment on se met à couvert pour là Tu sais, vraiment dos au truc. Mais il est encore en train de galérer là. Voilà, quand es dos au truc, tu pourras mieux viser, tu restes appuyé sur le. Je crois que tu vises pas sur lui. Kayden, il est encore mort. Fais quelque chose, Ashley. Oui, oui, non, mais euh, le, le, le, se mettre à couvert sur le 1, en fait, c'est vraiment pas euh, très dynamique. C'est vraiment collé au truc, c y a pas un bouton. spécifique. C'est bon, là. Alors. Bah, en tout cas, c'est pas les meilleurs éléments, mais c'est ceux qu'on nous a donné dès le début. Kayden, il exagère. On est d'accord, Kayden, c'est vraiment un putain de boulet. T'as deux touches pour placer oh, tes deux partenaires de en visant... Un endroit à couvert, oui, mais je me souviens pas chiant, des touches. Quoi. Je me souviens pas des touches. On va ouais, c'est pas ouf, l'entraînement... Fait, Aïe, mais ça va pas C'est bon, le Faire un test, peut-être, il faut indiquer avec la flèche où tes euh, coquilles doivent se poser. Ouais, va plutôt là va plutôt là, parce que là... C'est parti Et Là, normalement, ils se mettent à couvert, je sais pas. On va se plonger Hop là Ils sont loin, là. Hein. Ouais, ils sont loin, là. On va juste prendre ça. Deux secondes, je prends. J'arrive. Deux secondes. <rire> ai... On attend le cooldown du bouclier. Euh, ça va, Shlef elle est où Bah elle se bat, elle se bat. Mets-toi là Change-lui une arme, peut-être, parce que là elle se bat peut-être avec le pistolet. Oui, oui, mais non, je la mets ah, plus, fusil mais... Euh, merde, mais elle prend cher. Meurs pas Mais non Mais quelle grosse poire Mais c'est pas possible, on doit tout faire soi-même ici Bon. alors, mmh. euh, mais ils abusent là. Wouah <rire> On va mettre bouclier. Voilà, on l'a réglé. non, euh, je peux en faire pour ça, genre. Ouais comment elle est tombée c'était très très drôle. Elle voulait protéger Charles pour ça. Non mais ça va bien de là. Bon tu vois moi je peux être prêt pour les tuer. Et pas... Charles qui ordonne à acheter de passer le vent puis qui insulte son cadavre. Super la commandante. Elle est chez Père. Je suis chez Père pour rappel. Il y a le contexte. Hein. Qui sont sortis s'en de la au Tu m'étonnes. Et là, ils sont vivants. C'est quand même fou, Ah ouais, c'est beau. Hein. Ils ont fait genre, ah non, je suis fatigué. Non, mais ils étaient Non, ah, mais que... c'était la cheville. Ah non, je suis fatigué, je vais faire ah, ça. Arrêtez les Détruisez toute la colonie. Effacez toute trace de notre présence. Euh sais c'est le verlan pour euh, percher. Ça veut dire être un peu chelou. Ce qui est mon cas. Mais venez sur le Discord. Vous à jouer. Vous bah c'est gentil. C'est bien oui. gentil. Je prends une bière. J'ai pas compris ce qui se passait là. Je vais pas regarder. On fumera une petite flop. Pendant une phase de combat, parce que ouais.. Ouais, deux fois que On s'en c'est Ah, tu dans la chambre Dans mon sac Dans mon sac Je dans la chambre, ça Ouais, ouais, non. J'ai besoin de fumer. Les Alors Je À l'époque, c'était un endroit magnifique. l'époque, c'était un endroit magnifique. Alors, on va où Merde. Des charges montrent. explosives. Un cadeau des probablement. Il faut Basique oui, Eh bien, très simple. Oui. Basique, oui. Carac. Pour citer euh, San, grand auteur, je vous présente. Je sais que ça va faire tirer des gens pour Je sais pas où on va, mais on y va. Il y a des gens, ils nous tirent dessus Annette C'est pas par là Wouah On va se mettre à couvert Genre ici. Venez là Les amis les aminches. Euh. On va, on va soigner Kayden parce qu'il euh, nous saoule. On va lui demander de faire son truc. Merci. Euh, Merci. Non, voilà. Ça fait 4 heures, j'ai des avancées en 4 minutes. Ah, oh, on a du temps Ah ouais, merde Mais j'avais pas vu La stressez pas <rire> non, non, non, mais c'est bien parce que vous savez pas Elles sont où Euh, c'est les... sur la les carte en... en bas à droite. Ok, mais moi je chasse. reprenais mon temps, tu sais. Genre, ok, d'accord. T'as encore le temps, chère. Ouais, ouais, ouais. Aurelson était aussi un... Est aussi grand est à que Marc... pas suffis... là. Voilà. Ah, ça suffit, simple et basique. Hein. <rire> simple, basique il n'y a même pas le rythme! <rire> je suis pas là pour avoir du rythme. Mais si, t'as vu. Oh, pardon! Ça fait peur! Ouais. C'est le principe des bombes! Ouais. Pourquoi vous parlez pas Aucune idée. Dégage! Ok, je mets mon bouclier! Ouah, vas-y, machin, fais ton truc de bouclier! Il ne l'a pas! Ah, mais tu penses là. que je peux pas Tu, tu peux penses tirer. que je peux pas aller derrière Non mais. Tu peux détruire le bouclier. Non mais faut pas être con. Tu peux aller derrière. Enfin, meurs. Euh oui. Alors un là, parce qu'il est stressé. Et... Meurs. Oui bah tu calmes. On y arrive. C'est la dernière. Voilà. Martelly es hein, est un guette. Qu'est-ce que vous racontez C'est bon, et bah voilà. Merci pour la cigarette. On a le droit de fumer sur Twitch On va dire que oui. On me semble que oui hein. On oui. Intégéré, je suis pas en train de fumer un joint. Je peux fumer aussi Euh... Ça va se payer au centuple. Ça va se payer au centuple tout ça. On va aller où qu'on qu'on a été tout Euh. Normalement t'as une entrée, je sais pas par où t'es placé là. Je suis loin, le chemin où il y avait les bombes, normalement, t'es un passage. Au pire, on se fait balle. un an et demi de dur labeur, vous vous de Mais non, Balkyrie. Mais non, ce sera pas bannes On a tout ça, on le Suprême dispose d'un service juridique incroyable. Nous sommes judi judiciarisés, c'est faux. Bon, va... C'est l'autre côté, peut-être. C'est l'autre côté Je sais plus en fait où t'es arrivé, chérie. Fais voir, juste tourne ta caméra. Je crois que c'est par là. Ouais, c'est par, par là. Comment vous allez Vous passez une bonne, un bon dimanche après midi Dites que vous allez bien. Alors t'as plein d'équipements depuis tout à l'heure. Ouais on va on va. Euh, déjà on va, se, on va donner des points. Sentinelle ah, C'est bien, ça a enlevé coup d'homme ça. On va s'en mettre plein. C'est bien oui. Ok. Ça en fait c'est un nouveau truc que tu peux débloqué. J'irai bien quand tu auras buté Marc Lévy en live. C'est fini les bombes Oui, j'ai fini. Euh, moi j'ai vu Snoop Dogg se rouler des fat blunts sur un stream promo dans le Ouais, mais c'est Snoop Dogg, tu sais, je suis pas Snoop Dogg. Bah mec. ouais, en fait, c'est pas le même rendement là. Notre meilleure option d'avocat c'est ferrure. Si se passe un truc, on est dans la merde, meuf. Pourquoi ce serait ferrure Euh. Ok. Oui, je vais bien. Vous voir, vous à Mass Effect c'est encore mieux. Du Mass Effect à l'écran, du ventilo dans mes cheveux, ouais, ça va super. Mais c'est très bien, Arvore, je suis très contente pour toi. J'ai l'air ironique, mais je le suis pas. Non, non c'était pas ironique. Allez, Shepard. Comme la commande. Eh, tu sais, je m'appelle Shepherd, Shepherd quoi. Si c'est pas un truc de mal de... Shepherd ça. Bah, ah, non, la balise, c'est pas ça Vas-y, on va. Non, c'est un mec C'est pas un pote hein <rire> Encore une fois Vas-y, dégage ah, Non, c'est pas une balle du tout non, ça. Non, c'est pas encore. Eh ouais, 360 nos stops Eh, allez, allez Incroyable Pourquoi les gens se encore Encore Poto zombies Tellement d'équipement C'est bien ça On va aller faire un petit tour sur l'équipement On des trucs, etc. C'est la partie chiante oui. du jeu. T'as tous les fusils à pompe, mais pour le moment. Au pire, tu peux en utiliser le fusil à pompe, mais c'est vraiment corps à corps, quoi. Ouais, mais le mien il est bien, là, pour le moment il fait un peu moins de dégâts, mais il a un, un, une bonne précision. Tu l'utilises Tu peux pas les mettre sur tes alliés Ouais, mais les trucs nuls, je les mets sur mes alliés. C'est une bonne idée. Vas-y, on va lui équiper ça. Donc c'est le même. Ah, ok, c'est le même. Bah non, c'est de la merde en fait. Il donne des armes de merde. C'est sais, okay. moins augmente les dégâts, quoi. Et Shaitan, là Mais ils ont. Mets-le le fusil d'assaut, euh, parce qu'eux ils utilisent le fusil d'assaut. Bon dodo Hugin C'est à ce moment là que j'arrête de jouer... Ah ouais putain LD! Ferruire c'est pas un violon qu'il a, qu a c'est un orchestre. Qu'est-ce qu'il a dit encore J'ai pas suivi LD. Oh, putain mais sans saille. Ok la découverte commence maintenant pour toi. Bon bah y'a rien. Attends, y'a pas les armures C'est pour les fusils d'assaut, faut voir pour euh, tes coéquipiers. Ah. Parce que toi tu l'utilises pas. Ils ont... c'est mieux. Bah... ils ont... ok. Oh, pour qu'il fasse plus de dégâts. Et après, t'as les armures, t'as les, euh, as les types de grenades. Euh... Et, équipement, attends, où est-ce que c'est Il est là. Pour oh, moi. Mais non, c'est C'est ton ancienne. Hein. Ah What Et Camus On n'est pas prêts Je remarque que Ferrure s'en prend plein la tronche, du coup, je peux pas m'empêcher de me demander mais si. Mais c'est un ami ce de bien. la famille, Ferrure, il vient euh, tous les mariages de mes frères, de mes soeurs, de moi. Euh... On va faire un override manuel. Attention. Je, je chiale, j'avais pas vu chez Père Shepard. Eh oui Coca. Oh là là. T'as des modes d'armes. Nice. faudra mettre. C'est chiant, putain. Ah oui, ça c'est super chiant. C'est le pire truc de Mass Effect Les interfaces à la quoi. T'avais lancé une grenade, elle a explosé. Ah ouais, elle l'avait lancée juste avant de menu Ça lui ressemble bien. <rire> Ça m'empêche pas d'être une PGM C'est moi qui vous le dis Bon, allez On est parti, on doit aller où Ferreur qui dit j'ai peut-être mérité ce qui m'arrive. Sûrement. Oui, oui, oui. C'est Ferreur. Tu n'es pas un ange. On va où Ça, c'est sombre, hein C'est vachement sombre. Sans brown line. J'ai pas compris. C'est un personnage de Overwatch. Ah c'est pour ça. Euh, on va aller par là, ça nous dit. Ah fait 1, ah, tu passes la moitié du temps dans les interfaces tout, tout pété. C'est ce qu'on va essayer de ne pas faire. C'est bon, on a une cinématique. Bah ouais mais euh, il était à côté d'un truc qui ressemblait à une balise. Normandie, la balise est sécurisée. Est Demande d'évacuation immédiate. En état de marche. Arrête de me parler en même temps. Fait. C'est bien un ex ça C'est pas ça quand on l'a déterré. Tu parle en même temps que moi il me dans sa gueule. Bien reçu, on reste en stand-by. Stand-by. Putain, j'ai faim de... T'approches pas de l'écran Kaiden. Je un peu peur. il se fait aspirer, regarde. Meilleur moment du jeu. C'est bien fait pour sa gueule. Et là tu le sauves. Évidemment. Allez, dégage. Oh là là. les Je sais pas. N'attouchez pas, c'est trop dangereux. Oui, qui merde qu -ce encore. C'est ouf, hein ah non, On peut mais... pas lui faire confiance, ça me fait penser à un mec de mon équipe Overwatch. Je pense, Je pense que tu sais comment il s'appelle, il s'appelle Galandur et il nous soigne jamais quand on doit être soigné. C'est pas une... vrai <rire> une nuit qui dit le mec putain. Mais oui, c'est ça, hein C'est ouf Je suis content qu'il y ait autant de meufs sur le stream. C'est très bien. C'est bien les Amanches, c'est bien. <rire> OMG le random shot sur Gunnerdur. Nous avons identifié le vaisseau qui s'est posé sur Edamard. La matriarche Il s'agit du Normandie, un vaisseau humain de l'Alliance. il a était dirigé par le capitaine Anderson. Ils sont parvenus à sauver 18 18 La balise. On joue une petite demi-heure encore l Un là. des humains a peut-être réussi. À... Ouais. On verra. On a commencé en retard Vous avez vu qu'ils ont jaillés on a bientôt plus de, ça bien fait, de batterie. Ça va aller dans ton sens, c'est Ah, il est, est choué, lui Alors. Je, je suis méchant de... Immédiatement. 6h encore ah, Bah, dans en ce cas, tu me donnes des sous, LB. Ouais, grave. On ah, n'a pas ce temps-là. D'ailleurs, on a un Tipeee Donner, hein Donner ou on joue plus On fait plein de trucs. Pour 100 euros, on joue 2h. On a ce magnifique micro. Bonjour. Peux, Alors, bah, on va pas le c'est pas écrit Tipeee. Je crois qu'il ce technicien. Regardez comme j'ai un coup très fin. <rire> vous nous avez éclairé. <rire> le commentari... Comment T'as <rire> vu ça Je suis une streameuse hors pair Ça bon, va, va J'en bon. serai quitte pour quelques bosses. Combien de temps je suis restée dans le coltar Une quinzaine d'heures. Cette balise vous a fait quelque chose, j'ai l'impression. Sans blague C'est ma faute. J'ai sûrement... Sans blague une sorte de champ de sécurité okay, okay. quand cool. je me suis approché. Vous avez dû me pousser. Vous avez été imprudent, espèce de con J'attendais mieux de vous, lieutenant. Vous avez mis en danger toute la mission. Ne soyez pas trop sévère avec lui. Oh là là, arrêtez de le couvrir. C'est la France qui Malheureusement, nous ne le saurons jamais. explosé. Surcharge de... Ah oui, c'est ta faute, oui. Oui, oui. L'explosion vous a mis KO. Du coup, William s'est... Regarde Roy, comment elle est posée, Bada. Ben, merci. Merci, c'est gentil crétin. Ouais. Je vous dis vous allez bien mais j'ai détecté une activité cérébrale étrange dans une de bêta anormale. On est chez J'ai aussi remarqué des pics d'activité durant le sommeil paradoxal. Ce sont des signes typiquement associés à des résistances. Oups. Je regarde en même temps. J'ai vu en fait, je ne suis pas certaine de ce que j'ai respecte tout Pascal chemin avec de doublage, je pas Rien n'est vraiment clair. C'est pas Shepard le problème dans le doublage, je trouve. Uh -huh. Je vais ajouter ça à mon rapport. <rire> la pourrait... meuf, elle vole en l'air avec les yeux qui sortent des orbites oh. en, en convulsant pendant que la balise brille. Le médecin Comment Ouais. <rire> ouais, ouais, ça a merdé. Il y a un Tous truc. Tous les examens ont l'air normaux. Je pense que le commandant va s'en remettre. Ravi de l'entendre. Shepard, je Ravi de l'entendre, Shepard. En privé. Ah, Anderson. À vos ordres, capitaine. Bien je serai au bel homme vous avez ah. à moi. Oui, oui, je l'aime bien aussi. Tu l'aimes bien aussi. On dirait que cette balise vous a bien secoué, commandant. Ah bah Vous êtes sûr que ça va C'est qui, jean -Kins? Tu sais, c'est... Ah, celui qui criait partout, là. Tu sais, genre, celui du début. celui qui était fou Ouais. Non, mais tu sais, celui au début qui fait... À tout prix Tu te souviens ou pas Ah, mais Ok, mais je sais <rire> pas. Je <rire> ok, commandant, je sais ça va, allez. T'as déjà oublié tes coéquipés. <rire> <le mec qui rire> on s'en fout. Oui, ouais, ouais, non, on s'en fout de lui. Bon, là, non, non, mais je ça va. Ça <rire> va. Je connais pas. <rire> Nils est mort C'est pas vrai Mais oui tu l'as trouvé son cadavre par terre Le conseil est vrai <rire> Comment on sait pas mais tous ses coéquipiers sont morts It's ok Ah bah qu'ils se faire voir Leur réponse, ils peuvent se les mettre où je pense. J'ai une celui qui a à, à qui, qui tu as dit TG, mais elle dit TG à tout le Moi monde dans le jeu. Fait mon boulot. Du coup c'est pas un bon repère. Je vous soutiendrai. Ah, ah oui lui, oui, d'accord, oui, oui. T'as réussi à trouver avec TG Dégage des alors que t'as dit à tout le, tout le monde, T.G. Oui, c'est vrai. Il Mais au tout début. Oui, celui qui dit à tout prix. À tout prix. L'un des meilleurs. Une légende. <rire> <d 'éluce rire> petit ange parti trop tôt. Mais s'il collabore avec les guettes. Putain, mais moi je le coup, Il a changé on l'a aimé. Et un spectre renégat, c'est le début des ennuis. Sa reine est dangereux et il déteste les humains. Bah, il est dangereux, il déteste les humains. Mais ce n'est pas par entrepôt Vous avez raison. Sa reine s'est alliée avec les guettes. Je ne sais ni comment ni pourquoi, mais ça a un rapport avec cette balise. Oubliez pas de vous abonner Vous étiez sur place. Tu dis ça en capitaine <rire> Non, mais je parle de lui parle de chat <rire> tu regardes l'écran, je pensais vraiment. Abonne-toi, ah, Sosu, Anderson <rire> Donne-toi <'en rire> le Tipeee, Anderson, t'as des sous-sous <rire> euh, Vous étiez sur place à là Une chose, un indice Une vision comme dans euh, Avengers. Anderson, il a presque une voix qui pourrait vu, passer dans un vision. documentaire. C'est très vrai. Une en gros, ASMR. Que vous avez vu euh, je sais pas, je sais pas ce que j'ai vu. Notre mort. Oui, ça c'est bien Edgy avec sa tête là. là. Notre mort. Les guettes peut-être, massacrer des gens. Un vrai carnage. selon long coup. Oh, non, en plus, avec la lumière, on dirait que t'as une moitié de visage qui est disparu. Pas question. Ils vont croire que je suis dingue. Nous ignorons quelles informations étaient stockées dans cette balise. Une technologie protéenne disparue Les plans d'une ancienne arme de destruction massive Quoi qu'il en soit, sa reine s'en est emparée. Mais je connais sa reine. Je connais sa réputation, sa manière Putain de, traître. de traître. Il pense que les humains ben non, sont une plaie pour la galaxie. Envoie un texto, un v Un sur Citadel. Je vais le bloquer sur Discord. Il possède les secrets de la balise, ainsi qu'une armée de guette à ses ordres. Un V1 un sur Overwatch. Il ne s'arrêtera pas avant d'avoir éradiqué l'humanité de toute la galaxie. Je trouverais un moyen de le vaincre. Vous ah. Ce n'est pas si facile. Donc oui, abonnez-vous. Il peut aller partout et faire apporter tout ce qu'il veut. Pause bleu et mettez la cloche. besoin du conseil. <rire> la cloche. <rire> C'est sur YouTube. Maintenant, si tu t'abonnes et tu mets pas la cloche, tu pas les notifications. Ce serait bien la première fois qu'ils aideraient l'humanité. Si nous prouvons que sa reine est un traître, le conseil le destitue. Au bout de trois subs, je chante je euh, la chorégale Francis Cabrel. Voir s'il peut nous obtenir une audience avec le conseil. <rire> pas mal. Il voudra nous rencontrer dès que nous sommes va, à la ça va. citadelle. Ça On plus Montez sur le pont et dites à Joker de nous conduire à quai. Alors, on va, on va voir Joker, l'ami du petit-déjeuner. C'est quoi cette émote Je sais pas, je sais pas ce que ça veut dire. Euh, ok. Content de voir que vous allez bien, commandant. Ah, je suis dans content de voir que vous allez bien. La mort de Jenkins, c'est un coup dur pour l'équipage. Heureusement que nous ne vous avons pas perdu aussi. On ne pouvait pas le sauver. Je sais bien. Ça, mais ce n'est pas pour ça que ça me plaît. En fait, de vol d'essai, on a eu droit à un sacré baptême du feu. Un spectre qui en désingue un autre. Le conseil va faire la gueule. Et il en profitera sans doute pour soutirer d'autres concessions à l'Alliance. En parlant de gueule, t'as vu la tienne, elle est dégueulasse. Ce qui se prépare est trop important pour céder au défaitisme. C'est Mais ah. oui, il est mort, je ne cinq, chef. Et tant mieux. Autre chose avant qu'on débarque Gardez vos interrogations pour vous. Je ne tiens pas je à me faire me un rapport. Ferme-la, circule. Ah. À vos ordres, chef. Tu t'identifiais beaucoup à lui. <rire> bah, c'est pas un... Mais Galandur, t'es là ou pas Vas-y, donne des sous Galandur. Il doit être encore en train de pleurer, tu l'as attaqué tout à l'heure. C'est vrai. Euh, Joker, il est où Bah, sur le. Euh, il pilote Ouais, mais c'est où euh, Là, là, euh... tu montes, là, c'est bien, là. C'est ok C'est ok. Oui, oui, est oui, oui, oui, oui. Galanture, il fait oui. Bon, attends, attends, Vous allez bien, commandant Ça a déjà fichu le moral de l'équipage à zéro de perdre Jenkins Bah, ouais, mais. Ouais. Je me doute bien, mais bon, le mec. Euh... Allez, on y va. Petit sprint Quoi de nom, Galandur Non, il veut pas donner de sous. Donne les sous. Vous tombez bien, commandant. Je m'apprêtais à nous amener à la citadelle. Non, ah, on va voir la citadelle. La citadelle Ça, c'est rouler cosmodésique. Pour faciliter la réponse. Waouh wow, Connais les termes de la SF. Abonnez-vous Absolument Et euh, je chanterai Francis Cabral. Ou alors je ne chanterai pas pour vous épargner, ça. Mais c'est à Ah Là c'est La citadelle. Petit citadelle. Je vois. Taille. Et Regardez oui, j'ai cette chanson. L'ascension. Une vaisseau des meilleures cinématiques de SF. C'est pas la taille qui compte Peut-être. Oh, dégage, joker Il a fait une blague Ah, tu commences à me ce détester, c'est bien ça. On est en bonne ouais. voie. Sauf qu'il n'y a pas un seul bouclier de l'Alliance qui pourrait résister au canon principal de ce monstre. insupportable. Heureusement qu'il est, qu est ouais. de notre côté alors. Tu n'aimes pas de joker PC Citadelle, ici le SSV Normandie, un peu chiant. demandant autorisation En attente d'autorisation Normandie. 12 pour le sub musical. Autorisation a 31, c'est la moitié des gens sont ici. C'est Francis Cabrel. Bien reçu, tour de contrôle. Normandie, terminé. <rire> Normandie, ici tour de l'Alliance. <rire> Moi, <rire> j'ai pas oublié le joker 422. dans les cauchemars. Des okay, bah, ça brutal. a coupé très court. Cool, hein. Meilleure euh, meilleur cinématique de SF Bon, bah... C'est un scandale. <rire> Pas de tune souris. Le conseil interviendrait si les guettes attaquaient une colonie turienne. Ah ouais, c'est gentil. Ah oui, c'est pas. Les Turiens ne font pas de colonies à la frontière des systèmes. C'est un truc normal pour ça, c'est beau. Ah d'accord. L'humanité était tout à fait consciente des risques lorsqu'elle s'est aventurée dans la travée. Saren, vous ne pouvez pas ignorer la trahison d'Inspect. <rire> Le Conseil doit agir. Vous ne pouvez rien laisser. Seppor Kavre, ambassadeur. J'ai eu Seppor Kavre. Notre service de sécurité, maintenant Seppor Kavre, Monsieur. Action contre Saren. Nous discuterons des non, conclusions okay, bref, du chou. SSC à l'audience. Pas avant. Je ne suis rien, sans quand c'est passé, mais je te fais confiance pour me... Capitaine Anderson, je vois que vous avez emmené la Dans moitié de vos troupes. Seulement le commando d'intervention des Donne-Prime, au cas où vous auriez des questions. J'ai les rapports de mission, je présume. Et lui, c'est l'ambassadeur de l'Alliance. Carbel radical. Carbel, Carbel. <rire> Ça ne les a euh, pas franchement enchantés. Oui. Sa reine est leur meilleur agent. Il n'apprécie pas qu'on l'accuse de trahison. Sa reine est une menace pour toute colonie humaine. Le Conseil doit mais avoir même dans faire de degré ou de force. Calmez-vous, commandant. Vous êtes déjà loin d'avoir la cote auprès du Conseil. Mais je m'en fous Votre mission sur Eden Prime oui, est vrai, de une mission qui s'est soldée par bah, la mort d'un spectre et par la destruction d'un artefact protéin. C'est Saren <rire> le responsable, pas elle. Merci Papa Alors espérons ah, que l'enquête oui. du SSC bien, trouve euh... quelque chose est qui étayera nos accusations. Mais... Autrement, le conseil va vous tailler un costard et vous pourrez abandonner Cabernet. tout espoir de Marron. devenir spectre. Pas mal. Pas mal. Suivez-moi, capitaine. Je souhaiterais avoir quelques précisions avant l'audience. Shepard, vous et les autres, rejoignez-nous dans la tour de la ah, citadelle non, non, non, au non, dernier non, non, niveau. Madame. Oh, Farfgas si Il est déjà parle, merci Ah Je comprenais pas le bruit. Ouais, J'avais compris qu'il y avait un, un bruit. Peur. Le mieux, c'est de donner sur Tipeee, mais c'est pas grave. Si, <rire> si, non, mais c'est mieux pour vous, en vrai et c'est mieux pour nous, mais euh, c'est toujours ça, c'est toujours Oui, merci beaucoup. C'est gentil, et euh, j'ai un subprime apparemment. Trop bien, c'est gentil. Bah vraiment bien. Ce coin est trop parfait. Il y a Anguille sous roche. On doit faire quoi là On doit faire un override. Sansai, tu me respectes, je te respecte. J'hésite à m'en aller après ça. Bah euh, non, tu t'en vas pas. De quoi il veut partir Non parce qu'il a fait respectes. un jeu de Ah, c'est marrant. Du coup, puisque c'est marrant, tu peux s'appeler. On est combien sur le sub -goal Là, vous êtes 1. Le capitaine Andrikson a remarqué d'étranges signaux au cours d'une patrouille dans le secteur Argos-Cro. Ses inquiétudes se tournent en particulier vers le système Hydra. Hi, Hydra Mais il pas pu enquêter davantage et aucune patrouille n'est prévue dans le secteur. Voulez-vous envoyer une équipe de reconnaissance Crossover. Oui, donc vous êtes 1 sur le soft goal de 12 si vous voulez, donc euh, checker le Tipeee, voir s'il y a des gens qui ont donné parce que ça compte, mais euh, sinon euh, pas de cabrel. Hein. Ça, ça vaut aussi pour les dieuses, calme. Je bien. Waouh, c'est quoi ces gens Bonjour humaine, sincère, désolé. Ah cette race est, est géniale. Ouais, je les aime bien. Ne pas être dérangé. Bah quoi Qu'est-ce qui va pas Vous avez l'air soucieux. Je peux faire quelque chose pour vous aider Ouais, mais non, c'est tout mais... finalement. Vous de pour s'exprimer, ils sont pas. obligés de. C'est une catastrophe. En fait, ils précisent que leur état d'esprit au début. Ils font parce qu'ils ont aucune nuance. Attends, qu'est-ce qui se passe C'est une catastrophe de la faute de la, de, Attends, -ce qui des... oh, de la faute faute de la Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que cette la a bien pu faire pour vous mettre dans un tel état Je ne peux pas vous en révéler davantage. Ce problème est trop délicat. Je peux seulement vous dire qu'elle a compromis mon. Oui, salut. je reviens. faute de le les faute Ils sont trop. Ils sont trop mignons. Je peux pas vous en... J'adore les alcools. Bon courage avec vos problèmes. Waouh, ouais, ouais, démerde-toi. Merci ça. à vous, humaine. Bonne journée. Réjouis. Nice. C'est toujours un grand plaisir de rencontrer. Ils sont trop mignons. Oh, ouais. C'est qui Je suis l'ambassadeur Kaylin. <rire> <rire> non. non. Il diraient reste à <rire> tu réjouis aussi. <rire> Alors, je veux en savoir plus sur toi. Les Elcors, parlez-moi de votre Vas-y, parle-moi de Enthousiaste, je prends un réel plaisir à évoquer l'histoire de mon peuple. Il m'est agréable de faire découvrir à autrui notre culture. On dirait Thanos si... plus euh... en plus écrasé. J'aimerais dire. Ouais, mais en plus les sympa les aussi. Je vois pas la ressemblance. Les Elcors préfèrent généralement le confort et la sécurité de leur propre colonie au désagrément de l'exploration spatiale. Notre société s'est érigée sur des micro-communautés très unies. Mais nous accueillons très bien... Notre gouvernement est extrêmement stable. Notre peuple apprécie peu les changements. Oh C'est moi Euh ok, c'est quoi ton histoire Je connais ton nom et pas ton histoire Parlez-moi de l'histoire et des origines du peuple Elcor. Les Elcor commençaient juste à explorer l'espace concilien Parce les Assaris sont... C'est grâce à eux que nous avons trouvé le relais le plus proche. On dirait le gros logo de Punisher. Mais salut Malin, bonjour Malin Hier. Bonjour Bah oui, en oui bah, Bonjour aussi. Nous avons établi une route vers la citadelle et sommes rapidement devenus l'une des espèces Incroyable. les plus actives de cette immense Ah oui, ils sont bien. Hein. Je les aime beaucoup. Bah je dois y aller, mais c'était sympa. Attends. notre langage. Votre langage ouais. Pourquoi vous commentez ce que vous allez dire mais, allez, mais Attends, mais Notre peuple communique davantage par l'odorat et les mouvements que par les paroles. Nous avons découvert que notre expression orale ne suffisait pas. Bah, très bien. J'adore euh, ce euh, Pourquoi assistez-vous, Kaylin Ces êtres humains n'ont que faire de nos usages. Mais calme-toi. Euh, si. Petit éteigneux. Vous ne pensez pas ce que vous dites. Et si vous le pensez, j'en suis navré pour vous. Bon bah je voulais y aller, mais c'était sympa. Au revoir, ambassadeur. Chaleureux. Je vous souhaite une bonne journée humaine. Passez un bon séjour dans la citadelle. qui toi Tu veux que je te le dise Vas-y, dis-moi, c'est qui En gros, c'est euh, une race qui est que sur la citadelle et qui prend soin de la citadelle. Oh, ils sont gentils, ils sont gentils Mais c'est fait, ça nous apprend le multiculturalisme. C'est un euh, des messages. Les volus les plus chiants en termes de langage. Ah ouais Ouais, c'est vrai qu'on pouvait pas lui parler, du coup, c'est un peu chiant. Non, le petit Oui, oui, c'est ce que je disais. On, On pouvait parler. pas lui parler mmh. Je sais pas où on va, mais on explore. On est un peu euh, des explorateurs. Excellent. <rire> mais incroyable sens du commentaire, je te dis. suis le chêne. commandant. L'ambassadeur humain est à l'étage. Première porte à droite. Vous savez qui je suis Oui, je reçois des rapports sur tous les dignitaires et personnages importants qui arrivent. Tu es un personnage important. Et t'es qui Quel est votre nom Qu'est-ce que vous faites ici je m'appelle Safiria, je suis l'assistante administrative des ambassades. T'es occupé Tu vais aller voir un verre J'en étais sûre. <rire> J'en étais sûre Les ambassades <rire> sont le centre névralgique de la politique concilienne. Si vous représentez des bisous, bisous galardurs, merci. Mmh, bisous galardurs Les sérieux, c'est une race entière de meufs bah, C'est bien cool, Oui, c'est que des meufs. Et elles sont surpuissantes. Quel est cet endroit Vous êtes au Présidium, aux ambassades de la Citadelle. plus exactement. Je pense que l'histoire, en plus des azarées, te plaira. Ouais. Si vous avez d'autres questions, Ça vous y utilisez Avina. C'est qui Qu'est-ce que c'est Le guide virtuel de la citadelle. Le terminal est en accès libre. Ok, bon, va bah, sympa, merci. Au revoir. Je dois y aller. Bye. Merci, Armin. <tousse> merci, Armin. Ça, ça fait plaisir. Oui. C'est qui C'est... Ah, oh, mais dégage, Captain. Bah oui, c'est lui. Bonjour. moi de vous orienter. Bonjour. Bienvenue au Présidium. Mon nom est Avina. Et j'ai l'honneur d'être votre guide virtuel pour la visite de ce niveau de la citadelle. Ben non, c'est bon. Je n'ai pas besoin de guide. Nos registres indiquent qu'il s'agit de votre première visite à la citadelle. La coutume est d'offrir aux nouveaux visiteurs non, non, non, non, une mais séance d'orientation. J'ai c'est des meufs qui peuvent se reproduire avec n'importe quelle espèce et demander naissance à une autre Azari. Mais c'est trop bien Oui. Et d'ailleurs quand... Quand passe mon tour. Quand, il quand une az Azari s'accouple avec une autre espèce. Veuillez les caractéristiques de l'autre espèce viennent aussi avec Azari. Au bureau du tourisme de la citadelle. Bonne journée. On va aller là. Je pense que c'est là où on doit aller. J'aurais volontiers somme, mais je suis à sec. C'est pas grave, Coca. Non, mais Coca. C'est pas grave. On le connaît Oui, c'est bon, t'inquiète Je, je t'engueule si tu sautes même. Garde ton fric. Si j'ai bien Gardez con... vos sous en vrai. Ça je... cache <rire> si <j 'ai... rire> si, si vous êtes pauvres, pauvres. Si vous êtes pauvres, on oui. Est tous pauvres du on temps. Ce que est. Si vous êtes pauvres ici. Si j'ai bien compris l'histoire, pour l'instant, il y a Soren, c'est un méchant avec une Nazarie parce qu'il aime pas les humains liés avec des zombies et des gâtes. À peu près, Aldé. C'est à peu près ça. Putain, c'est super sombre. Tu veux bien ouvrir le dos un peu Parce que là ah, Garus. Garus responsable ouais. ouais. du Vu les réactions euh, du chat, oui, Garus euh, est un personnage très aimé. Ah, il aime pas sa reine, c'est bon, c'est mon pote. On dirait que vous voulez vraiment sa peau. Je ne lui fais pas confiance. Il y a quelque chose chez lui qui me hérisse le poil, comme disent les humains. Mais c'est un spectre. Tout ce qu'il touche est classé top secret. Difficile de trouver des preuves solides. Je crois que le conseil est prêt à nous recevoir, commandant. Bonne chance, Shepard. Que utilisé non, mais nous on vous encourage à faire ça. Utilisez l'abonnement Twitch Prime gratuit, essayez. Et si vous voulez donner plus, allez sur Tipeee. Parce que nous, ça nous arrange, nous et ça vous arrange vous. Si vous donnez des dons via Twitch, il euh, y a genre mais, 70% du truc qui est fonctionné par Twitch et Amazon, quoi. Et c'est de la merde. Enfin, si vous êtes ici, si vous êtes un minimum de gauche, je pense, vous pouvez comprendre, Ne faites pas attendre le conseil. Hein. Ouais, ouais, ouais, je vais pas le faire attendre, ouais. C'est joli parce qu'il y a des petits arts et tout. Ha <rire> ha Et bah, moi, j'aimerais bien, genre, tout plaquer et faire ma vie ici. T'es qui Lambda Garus, je le baise, to be honest. Mais Fargas, t'es genre le mec le moins hétéro du monde. Grave. T'es le mec hétéro, qui est le moins hétéro que je connaisse. Ça fait beaucoup, non D'exception. Garus, je le baise aussi. Tout le monde le baise, on clôt le sujet. <rire> C'est bien. Voilà. Belle modération. <rire> L'attaque des guettes est préoccupante, mais rien n'indique que sa reine y soit mêlée de près ou de loin. En outre, l'enquête du service vu, de sécurité de la citadelle n'a révélé aucun ouais. élément susceptible d'étayer vos accusations de trahison. Comment ça, aucun élément Un témoin oculaire ah, l'a vu abattre euh, trois on des lus. On dit nous avons lu les de, traque de traque des des des rassadeurs. Rassadeurs. Or, le témoignage d'un docteur en état de choc peut difficilement s'apparenter à une preuve. Non, de mais vous êtes ça, mais c'est tous des pourris. Je suis outré par ces accusations. Nilus n'était pas qu'un spectre à mes yeux. Au fil de nos missions, je m'étais lié d'amitié avec lui. Mais rien ta voix, les s'est pris ensuite Capitaine Anderson, chaque fois que l'humanité porte des accusations mensongères à mon encontre, on vous, on vous y êtes Anderson. pour quelque chose. Et voici sans doute votre protégé, le commandant Shepard, responsable de la destruction de la balise. La mission sur Eden Prime était confidentielle. Si vous avez connaissance de la balise, c'est forcément que vous y étiez. Après la mort de Nilus, ces dossiers m'ont été transmis. J'ai lu le rapport sur Eden Prime. Vous n'avez pas franchement brillé. C'est quoi ton souci Mais euh, Tu peux attendre d'un humain. Sa reine méprise les humains. Voilà pourquoi il a attaqué Eden Prime. Votre espèce doit apprendre où est sa place, Shepard. Vous n'êtes pas prêt à rejoindre le Conseil. Vous n'êtes même pas prêt à rejoindre les spectres. Je m'en fous Il n'a pas le droit Je de lire faire. Cette décision n'est pas de son ressort L'admission de Shepard chez les Spectres n'est pas à l'ordre du jour. Alors cette réunion Mais il est fait quoi le méchant là Bah il est... faut... Mais, personne le défaut, le hein. sait. En fait, est, Personne ne euh, sait que c'est un méchant. Légal. Oui oui, oui eux enfin, ils veulent des vraies preuves comme quoi c'est un méchant. C'est le conseil, le conseil c'est un... chouchou c'est euh, chouchou, alors cette réunion elle est inutile, les humains vous font perdre votre temps. Les humains également. Vous ne pourrez pas vous cacher derrière le conseil éternellement. Voilà, comme vient de Une dire Shepard. La question demeure néanmoins en suspens. La vision du commandant Shepard. Elle a pu être provoquée par la balise. Donc maintenant, les rêves peuvent servir de preuve. Comment puis-je défendre mon innocence avec ce genre de témoignage Je suis d'accord. Notre jugement doit s'appuyer sur des faits avérés et des preuves tangibles, et non sur des divagations ou des spéculations hasardeuses. Avez-vous autre chose à ajouter, commandant Shepard Vous, Vous voulez la faire. face de... Vous avez déjà pris votre décision Je ne vais pas gaspiller ma salive. Oh, ils sont choqués de ça cette... oh. Nous, chou le conseil chou Tu nous parles le comme ça Le conseil n'a reçu aucune preuve d'une quelconque relation entre sa reine et les Guettes. Voilà. En conséquence, sa radiation des spectres est rejetée. Donc du coup, il profite toujours du titre de spectre qui est au-dessus des lois. Au-dessus des lois, la il peut faire ce qu'il veut. Il a à rendre à compte que conseil. Le conseil, il est dans sa poche. Dans sa peau poche. La peau -poche. Oui. La classe, cette Shepard. Merci. Vous n'auriez pas dû venir à cette audience, capitaine. Ça et vous avez un passé commun. Du coup, le conseil a douté de nos raisons. Je connais. L'immunité diplomatique, c'est ça, ce genre et de Entre La ou, oui. seule raison. Entre. Exterminer entre toute. toute la race humaine. Toutes nos colonies et toutes nos planètes sont en danger. Même la Terre n'est pas en sécurité. On, en fout de on va ça. devoir s'occuper nous-mêmes de sa reine. Joseph. Le spectre, il est quasiment à de Nous devons trouver un moyen de le démasquer. Euh, ni conseil ni spectre. L'enquêteur du SSC, on l'a vu en grande conversation avec l'exécuteur. Partez pas, il partez pas. Il demandait plus de temps pour boucler son rapport. Il avait l'air à deux doigts de découvrir quelque chose sur sa reine. Vous savez où je peux le trouver j'ai un contact au SSC qui pourrait nous aider à retrouver Garus. Il s'appelle Arkin. Tu le baisais Pas la peine. Arkin a été suspendu le mois dernier. Ah Il picolait en service. Je ne veux pas perdre mon temps. Qu'il picolait son... Inutile, je ne veux pas que le Conseil rejette nos preuves sous prétexte que vous avez des comptes à régler avec sa reine. C'est Shepard qui va s'en charger. Vous ne pouvez pas retirer son enquête au capitaine Anderson Non. L'ambassadeur a raison. Nous trop passer la main. Ah oui, oui, oui. J'ai quelques affaires à régler. Capitaine, rendez-vous dans mon ce... bureau un peu plus tard. Dans L'ambassadeur galactique. Harkin est sûrement en train de se prendre une cuite à l'antre de Corasse. C'est un petit bar miteux dans la section inférieure des secteurs. Je croyais que c'était un loser C'est quand même à marrant commun. tu te balades un Ça ne un lui Ouais, c'est une capitaine à l'endroit. Mais prudence, il n'est pas franchement fiable. Tu une commandante. Ouais, c'est quoi tes avec, avec vous Saren? avez un passé commun Comment vous vous connaissez C'est vrai que c'est une utilité chargée de protéger la galaxie. Il y a une vingtaine d'années, j'ai participé à une de... mission dans la bordure. Ce qui Tuer des millions de gens pour acheter leur mission, c'est le, le conseil qui leur donne des terroriste Mais pas que le conseil qui Saren leur donne Saren a désir. éliminé la cible, mais en faisant énormément de victimes innocentes. Enfin, ils peuvent Les rapports leur propre officiels, officiels ont étouffé l'affaire. Il est là un peu tendax quand même Anderson. Euh, Moi, j'ai vu comment sa Saren, sans aucun état d'âme, sans aucune pitié. Il a tué sans sourciller des milliers de civils innocents pour mettre fin à une guerre. C'est plutôt le genre de choses qui en déclenche... Je Rappelez sur Twitter dit... qu'on a encore live là, Balkany fait. West. De Sosu. comment tourne le monde. Comment de Sosu.com. On est parfois obligé de prendre des décisions difficiles. Et seulement en dernier recours. Ah, faudra penser à expliquer les rôles, etc. etc. Il, bah, il y a les règles. Il est pervers, sadique. Il aime la violence, le meurtre. Et il sait Il y a les des règles euh, sur Discord. Mais oui, il y a un channel de règles. Vous pouvez aller les lire. Mm. Euh, il est pervers, ça dit qu'il aime la violence, le meurtre, il s'est passé ses traces. mais C'est une, mal... une chouette personne. Moi j'aime bien. En savoir plus. <rire> en savoir plus. Au revoir, au revoir. Je dois y aller. Bonne chance, Shepard. Je serai dans le bureau de l'ambassadeur si vous avez besoin d'autre chose. Bien. Bien, bien, bien. Well, well, well, well, well. Bon, moi je vous propose qu'on va aller parler. Au mec qui picole dans le bar, parce que j'ai envie d'avoir cette interaction. Et ensuite, on va remballer nos petites affaires, hein, parce qu'on va pas rester ici toute la nuit. On va pas rester ici. Ouais. Où c'est elle tu, tu peux descendre là. Là. Oui. On court. Après, tu continues. Hein. Faudra-t-il que je cours tous les jours Faudra-t-il que je cours jusqu'au bout Alors. C'est des secteurs, j'imagine. L'entre de Koras. oui. T'as toujours pas sauvegardé. Comment on fait Échappe. Ah oui putain, on a pas sauvegardé. <rire> ouais. Je sais pas, je sais perdre. Je sais oui, pas, Il est beau, le jeu. Mais il est sais pas, je sais il je 12 ans. 11 ans Oh, il est vieux, ouais. Donc euh, oui, c'est pas de la main. Qu'est-ce qu'il se passe Il y a d'autres en face. C'est des assassins. Assassins De la police. Vous essayez de me tuer non Mais tiens, mais tiens À force, tout l'album de va y passer. Si, oui, on pouvait, mais... Encore des gens, là hein ah, bah ouais. Allez, un petit combat, petite Vinous. Salut meuf, pourquoi tu. ça va Je laisse s'asseoir, tu peux t'asseoir pour regarder, bah bien ouais, sûr. Bah ouais, mais j'ai pas envie. Bah, j'ai des trucs à faire ici, mais pas Bah je me doute bien Septimus. J'ai pas envie de parler. J'ai pas envie de parler. <rire> bah maintenant, je suis occupé. Oh il Fist nous a dit de t'abattre si tu te pointe. Qu'est-ce que vous attendez Je suis là. Wow. C'est la seule chance de Fist. S'il est malin, il la laissera pas passer. Inutile de l'attendre, Vex. Point final. No point de suspension. Wow <rire> Incroyable réplique. J'attends Vrex. C'était quoi ça Qui sait. L'important c'est de pas être au milieu, c'est tout. Ouais, on se fait attaquer, tu sais. Petit bar. Tibar. Pour un bar miteux. Euh... Oui, euh, LD, euh... Vrai que et Badass. on va parler. Désolé, je reviens dès que possible. Ok. T'as une entrée normalement. L'armée de la l'Alliance. Ouais, parce qu'on tourne en rond. Là, ouais. C'est privé par ici. Réservé à Fist et ses amis. Réservé à Fist Qui c'est ça, Fist Le proprio du club. Mais les clients restent en salle. Qu'est-ce que voulait l'autre Krogan Vrex Je veux parler à ne pas. Pas très causant, hein Au revoir. Au revoir. Passez une bonne soirée. Bah, gentil, merci Ah c'est bon, j'ai vu. Il Attends, il est... y a un truc, oui. Il est là, mais oui De les petits corps comme ça en immense. C'est la ça. C'est Si vous posiez ce beau petit cul à côté du vieux Arkin, on se boit un On si on peut le un poser peu. ailleurs. Non. Plutôt avaler une lame de rasoir à vos idacies. Ah ouais, vous essayez de me faire chialer là. Va falloir trouver mieux que ça. 20 ans au SSC, j'ai eu droit à tous les noms d'oiseaux. Sans Appelez-moi encore princesse et vous ramassez vos dents avec vos doigts cassés. Maintenant dites-moi où oui, Ok, ok, du calme. Garus, vous dites Garus euh, oui, Je suis d'accord C'est pas vrai. Il essaie toujours de se faire reine Je sais, où est Garus. Mais d'abord, dites-moi, est-ce que le capitaine vous a raconté son grand secret Dites-moi, où est Garus, est ça se... <rire> Mais tout est lié, vous ne voyez pas Le capitaine était un spectre. Ça vous la coupe, hein Pour oh, étonnant, c'était top secret, tout ça. Il a été le premier humain à recevoir cet honneur Et il s'est planté dans les grandes largeurs Il a tellement fait foirer sa mission Qu'ils l'ont viré Bien sûr il en veut à sa reine Il dit que c'était un coup monté du Turien. Dites-moi juste où est parti Garus Il traînait du côté du bureau du dans dans Le docteur Michel dans Le, Michel. De bout des secteurs. Aux le fameux. Là allait. Je m'en vais Bye. Ouais, Je m'en vais ça. Bah ouais. ça, ça va mec? Prend mieux l'intérêt de cet endroit. Bon allez, va. on se casse d'ici et, euh, et puis on sauvegarde et on ouais, se dit au revoir. Vrai. Ouais. Voilà, ça me semble bien. Le mec il, il t'emmerde alors que t'as deux fusils énormes dans le dos, il a pas peur. Ouais, mais. Tu sais, euh, j'ai hein, fait des, des manifestations féministes de nuit où on était 400 hein, et il y avait des mecs qui venaient de danser quasiment à poil en face du cortège. Parce que c'est des, des... connards. Déjà la fin du stream. Ah. Au, au ah ouais. Ça fait deux heures. Je l'ai mangé. Arkin est un Parce n'a pas mangé. Ça se trouve, il essaie juste de nous embobiner. Voilà. Ouais. Bon. Sans doute. Enfin, j'aimerais quand même entendre bon, la. Bon, bon, bon. On peut sauvegarder. Ça, sauvegarder ouais. Ouais. On va se dire au revoir. Bye commentante. Oh, oh, merci Adrien. Merci à vous tous. Merci à vous tous et toutes. Et on se retrouve sur le Discord pour celles et ceux qui y sont. Des bisous. Des bisous à tous. Ouais.